Bonsoir. Bonsoir. Euh, Je vais peut-être monter le son. Sessions, et tout. Voilà. Alors, normalement, on t'entend plus que moi que. Enfin, toi que moi. D'accord. Euh, bah bonsoir, tout le monde. Euh, J'ai vu Raving Bell, Petit Cancan, Tomato Jules. Euh, et bien, euh, voilà, bienvenue dans le 38 e épisode. De chronologie des femmes artistes euh, vous êtes dans la saison 2 et, et ce soir c'est l'ultime épisode de cette saison alors que vous en profitiez <rire> de nos bêtises ce soir alors euh... par contre il faut que tu t'approches j'ai l'impression que ça coupe ah alors dites nous si le son est un peu est que le son est bon euh, sinon je peux parler plus fort ça l'air de bien ça a l'air je... d'être bon si jamais tu dois t'approcher tu dois ou parler plus fort. Ok. Euh, donc, euh, bah, je représente hein, pour la, la, la, la dernière fois cette saison, donc, qu'est-ce que c'est chronologie des femmes artistes euh, Donc, c'est un, un, un, un, un, un épisode... Ce sont des épisodes mensuels, euh, hebdomadaires, voilà. Enfin, on recommence. <rire> des épisodes, épisodes hebdomadaires, euh, dans lesquels on vous présente des parcours de femmes artistes euh, on peut dire presque, du monde entier, presque. Euh, et euh, voilà, on fait ça chaque semaine, on en fait à peu près 4 chaque semaine, euh, depuis donc euh, l'année dernière, la saison 1, qui comportait euh, un peu moins d'épisodes que cette saison On a été euh, <rire> plus gourmand cette année, je crois juste qu'on a commencé plus tôt dans l'année. Enfin. Oui, tout simplement. Euh, voilà, et donc, euh, et bien dans chronologie, on va euh, faire des recherches via les pages Wikipédia euh, d'artistes, femmes, et on va lire euh, leur biographie, comprendre un petit peu euh, qui elles étaient, euh, le, le parcours qu'elles ont fait, et qu étaient, quel était leur travail. Et euh, nous allons chercher ensemble, euh, puisque parfois vous contribuez aussi à, ce, à, ce, à cette trouvaille, euh, la date de première démonstration. Donc, la première fois que le travail de cette femme a été montré à un public euh, large, donc ce qui est sorti du cercle privé. Euh, on parle <coughs> ici des arts euh, dits visuels, donc qui sont euh, la peinture, la sculpture, la photographie, euh, euh, les vitraux, euh, le macramé, <rire> donc voilà, le dessin, plein de, plein de belles choses. Euh, et donc, nous, euh, nous avons choisi de mettre de côté euh, les arts, on va dire les, plutôt les arts de la scène, euh, tout ce qui est euh, lié à l'écriture, au sport, à la musique. Enfin, voilà, vous l'avez compris, euh, c'est un choix euh, délibéré. On a, on a voulu parler des arts visuels. Donc, voilà, évidemment, on est euh, preneureuse de l'ensemble de, de, de ces informations, si vous en avez. Euh, voilà, le but c'est que chacun, chacune puisse se saisir de tout ce, qu tout ce qui se dit pendant ces, pendant ces soirées euh, et qui peut bah, aussi euh, voilà, qu continuer ce travail de, de défrichage, d'archivage sur d'autres disciplines, pourquoi pas. Euh, blou blou blou, voilà, la frise chronologique que euh, vous avez derrière vous, qui est ici, qu'est-ce que nous complétons au fur et à mesure part de moins de avant Jésus-Christ et va jusqu'en 1982. Euh, et donc euh, voilà, on a, on a euh, beaucoup, il me semble, ce, sur cette saison, euh, complété le, le, le 19e et le 20e siècle pour changer, quelques noms hein, qui sont arrivés un peu avant, mais... Euh, comme je le dis chaque semaine, plus il y a d'archives et plus on peut consulter les archives et travailler à partir des archives, donc... Dans l'autre sens, moins on parle d'une artiste, moins on peut trouver facilement d'informations, et moins euh, de choses sont écrites, etc., etc., et donc on trouve moins d'infos. Euh, voilà, donc clairement, euh, les peintres et euh, sculptrices euh, du XIVe siècle, ben, c'est plus compliqué. Euh, mais ça doit exister, après... Euh, nous, on fait un, un travail assez, euh, assez, assez simpliste, je vais dire, de, de, de passer de page Wikipédia en page Wikipédia en, en cliquant sur les noms des femmes artistes qu'on trouve. Il y a des moments où on a fait appel à vous euh, de l'extérieur pour que vous puissiez nous proposer des choses, notamment pendant les vacances euh, de l'année dernière, les vacances d'été euh, Si on voit des choses, on nous recommande des choses, on, on voit passer des bouquins, euh, des, je sais pas, des expos, des choses comme ça, ça peut contribuer. La coupe de cheveux est récente, Nibbler. Alors, je crois, que la semaine dernière, j'avais déjà cette coupe de cheveux, non Non. Bah... Bah si Non. Ah, bien sûr que si, parce que je suis allé deux fois à la piscine avec les cheveux courts déjà. Donc, euh, ça fait... La semaine dernière, j'avais déjà cette coupe... À vérifier sur euh, le replay, mais il me semble que j'avais déjà... Cette... Bah, on va vérifier ça tout de suite. Euh... euh... <rire> Vérifier, hein, Mais euh, moi, je dis. Euh... Bref, euh, du coup, du coup, du coup, voilà, pour pour ce qu'on fait. Oui, ce que je vous le disais, c'est que. Euh... Alors juste, je faisais une pause parce qu'il y, y a un petit laps. Euh, il pleut dans la France. Euh, il y a des orages. C'est possible qu'on ait du mal à, à être en connexion euh, efficace. ok Okay. Euh, oui, ce que je disais, c'est que donc, comme on va de page Wikipédia en page Wikipédia, avec les exceptions que je viens de citer, euh, on va pas euh, aller en bibliothèque lire un mémoire euh, sur les, les femmes peintres du 14e siècle, par exemple. Oh donc euh, ça va pas être des choses qu'on va euh, amener pendant les lives, en tout cas. Ce pas des choses qu'on qu a essayé de faire plus que, plus que juste tomber sur un article par un hasard et le relier, quoi dire c'est qu'on n'est pas dans un processus de recherche en dehors de chronologie qui va nous permettre d'arriver avec un matériel de dingue chaque chaque semaine est-ce que tu as besoin du reste de, de des biais déjà plus tu dis pas parlé de pratique visuelles ni de eurocentrisme je crois bah, un... si parti, okay. parti, les pratiques visuelles j'en ai parlé pendant 25 minutes hein. c'était quoi l'accent <coughs> l'accent belge okay. <coughs> Euh, du coup, on utilise nous des, des, des outils que, que du coup vous avez dû revoir passer euh, grâce à, à 12bis, notre cher robot. Euh, donc il y a des archives qui sont les archives vidéo de euh, l'ensemble de la chaîne. Il euh, y a toutes les archives de chronologie, sauf le 1 de la saison 1, mais qu'on a refait dans, comme blague dans le 1 de la saison 2. Euh, vous avez tout. Les descriptions, les moments, euh, sauf pour le dernier, parce que j'ai oublié de le faire, ça. Mince. Euh, voilà. Euh, L'épisode 37, du coup, euh, n'est pas encore fait. Euh, au final, même s'il a été diffusé, il euh, y a aussi, du coup, euh, le Twitter, si vous voulez aller voir, euh, du coup, euh, la version textuelle de ce qu'on est en train de faire. Parce que, euh, chronologie, euh, on fait des lectures de Wikip pages Wikipédia, mais euh, si vous avez une connexion un peu... Euh, on va dire, euh, qui ne fonctionne pas trop. Euh, par exemple, là, il y a les orages. Donc, du coup, si jamais vous avez une coupure et que vous voulez savoir ce qu'on était en train de dire, à un moment donné, vous avez perdu la, la phrase, vous n'avez pas compris, etc. Twitter est là pour faire la version textuelle. Il euh, y a le point d'exclamation artiste qui va être mis à jour aussi au fur et à mesure. Et le Framapad. Euh, du coup, le Framapad, si vous voulez l'avoir, c'est par là. Euh, et du coup, dans le Framapad, euh, c'est classé par épisode. Il y a les noms des femmes artistes que nous avons fait, euh, le lien de la vidéo euh, d'archive, la date depuis quelques épisodes, et après, on va faire ça pendant les vacances, rajouter un peu toutes les dates, euh, vu que voilà, euh, c'est cool. Quoi dire de plus euh, Discord, parce que là, ça va être l'arrêt de chronologie. Euh, donc, c'est pour se retrouver autour du feu et de pouvoir justement avoir la possibilité de se donner des informations sur des artistes que nous avons rencontrés ou ce genre de choses-là. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et les manques de ressources sont aussi dans le Frama. Voilà. Et sur la frise. Et sur la frise. Ah ben voilà. Du coup, est-ce qu est qu moins... est qu'on regarde le nombre d'artistes de... De... Okay. qui nous restent dans le... Dans, Dans les, les chronologies futures euh, numéro 2. Alors, normalement oui. Pourquoi euh, Riving Bell t'as mis une capricieuse 146 artistes. Oh, t'as fait les stats. Avec des 146 wow. artistes dont 11 ans. Merci Petit Cancan. Envoyez des cœurs à Petit Cancan parce que nous on l'a même pas fait. faire. Hein. Ça veut dire qu'on a vu plus d'artistes euh, dans la première saison dans, en moins d'épisodes. C'est fou, merci beaucoup, petit cancan. Après, c'est un peu normal, je pense qu'on s'est plus régulé dans la deuxième saison sur quatre artistes par épisode. Mmh. Alors que dans la première, on a vraiment fait euh, la connexion. oui, oui c'était ça. Ah. Euh, et donc, du coup, ouais, c'est assez incroyable, ouais. Saison 2, épisode 2 à 37, donc t'as même pas compté le 1 alors qu'on l'a fait quand même. <rire> et qu'il y en avait 5 dedans. <rire> donc 11 artistes avec des manques de ressources. Saison 1, 186 artistes, donc 22 avec des manques de ressources. Et 2 artistes augmentés, donc sportives et philosophes, oui, que on a mis de côté. J'ai pas respecifié après. Plus d'artistes, ouais. mais on cherchait beaucoup plus les dates sans explorer autant leur parcours, je pense. Ah, ah ouais, possible. donc on était plus... Euh... Plus focus quoi. On a changé <rire> Ouais bah on on, on on a... Pour des trucs qu'on s'est dit récemment, enfin moi je me suis dit récemment qu'on n'avait pas trop changé justement sur la manière dont ça se déroulait, euh, au final si. Genre Camille-Claudel, oui avec des pages Camille-Claudel, c'est des pages concrètes quoi. Mm. Enfin, plein d'eau. Ok, bah du coup, on va voir euh, où nous en sommes. Que tu repères ça, euh, petit internet. Non, internet, euh, hop, c'est mieux comme ça. Ça devrait être visible. Donc, le, le frama. Et euh, bien entendu, nos pages de chronologie de... Hop, ah, ah, 84. Ouais, ça stagne, non ça, ça, ça a une tendance à la baisse, mais. <rire> oui, bah, cœur sur toi, surtout. Attends, on va t'en faire plein. Euh, le grand. Euh, le, le, million, le moyen, euh, les petits. Euh, du coup, Rose Ménard-Barton, je crois qu'on nous ne l'avons pas faite la dernière fois. Il faut vérifier ouais. ça. Ça sent la vérification nécessaire. Euh, Anne Seymour. Ouais. ouais. voyez-moi si. Je mets de côté, encore une fois, je veux. Je mettrai des côtés parce que c'est les pages qu'il faut vérifier à l'avance, celles ouais. qui sont en création. Ah, celle-là, je la vérifierai. Hein. Louise Adelaide Desnos. Euh... Bon, bah, tout se l'a vérifié de toute façon. Hmm. Et euh, du coup, notre dernière, Julie Filippo. Filippo Je prends euh, le frama. De mon côté euh, je m'équipe euh... et euh, bah du coup euh, tu t'es prête à commencer ou bah j'attends que tu vérifies si on l'a déjà fait. Ah, bah, oui, c'est vrai ça, ça, faire... ça paraît ça paraît logique pas ça paraît quoi. logique je vais commencer par un rose surtout je fais CTRL F moi je fais CTRL SHIFT f eh bien non Il cherche euh, Barton, Barton ou Ménard Grosse Marie Barton aussi, alors c'est Marie Ménard Barton Et euh... Euh, ouais, mais je pense que c'est ça hein. Alors attends, on va aller du côté euh, irlandais peut-être en, en English Oui c'est ça, Marie, Barton... On l'a fait à l'épisode 32 de l'année la, de, bah, la, dernière Ah bah voilà donc on va l'enlever tout de suite. C'était le dernier épisode de la, de la, du, du, du premier, de la première saison. D'accord. Le Lando, euh, ça m'a donné euh, un indice. Voilà, du coup, j'enlève, c'est bon. Anne Seymour Damer Elle, je pense pas, parce que ça ne dit rien. Euh, On n'a pas fait beaucoup de sculptrices euh, anglaises. Très bien. Bon, bah, je commence par alors, Anne Seymour Damer, euh, donc qui est euh, une sculptrice anglaise née le 8 novembre 1748 à euh, Sevenoaks est morte le 28 mai 19... 1828 à Londres. Euh, Anne Conway naît à Sevenoaks Seven euh, au sein d'une famille aristocrate Whig. Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> Une famille aristocrate Whig. On va regarder. Hein. W-H-I-G. donc c'est que c'est visible? Sur la page, euh, première ligne dans le plus non, en, en, en, en biographie. Euh, moi, je... Ah oui, Alors, du coup... Il désigne un parti politique apparu au XVIIe siècle en Angleterre, qui a compté à la fin du XVIIe, militait en faveur d'un parlement fort, en s'opposant à l'absolutisme royal. Il s'opposait à la mouvance Tory de l'époque. Okay. Les Tories qui sont toujours hein. Les RAC ré... okay. anglais... Hein. Donc, euh, voilà, une euh, famille aristocrate, Whig. Oui. Fille du général et homme d'état britannique Henry Seymour Conway, Anne a pour parrain son cousin, le collectionneur Horace Walpole, fils du premier ministre britannique. Horace Walpole élève l'enfant pendant que son père mène sa carrière militaire et politique. À sa mort, Horace Walpole, Walpole lui lègue sa villa à Strawberry Hill. Ça va la vie, hein où elle a passé son enfance. Ayant reçu une éducation soignée, elle parle français couramment. Quant à 17 ans, elle est portraiturée en CRS par Angelica Kaufmann. Ah, Pardon, excusez-moi. <rire> J'étais en train de modifier la, la, la caméra. <rire> voilà, j'ai cassé 12 bits. Pardon, excusez-moi. <rire> c'est bon ou... Oui, oui okay. c'est juste que j'essaie je, je, de modifier la caméra. Mais... Donc, euh, donc quand elle a 17 ans, elle est portraiturée en CRS euh, par Angelica Ka Kaufmann. Est-ce que Angelica Kaufmann? On, on, on, on, on... Je crois qu'on l'avait déjà fait, ouais. Je vais on nous dit que Sir Joshua Reynolds fait aussi son portrait. Euh, ce serait le philosophe David Hume, un ami de la famille, qui l'encourage dans sa vocation. En 1767, elle épouse Lord Damer. Le couple se sépare après 7 ans d'une vie maritale malheureuse et sans enfants. En 1776, Lord Damer, médiocre homme d'affaires, se suicide, criblé de dettes. Elle reçoit alors une pension de sa belle-famille, sans compter la fortune qui lui laisse, que lui laisse son héritage paternel, ce qui lui permet de vivre aisément et de pratiquer son art librement. Elle voyage régulièrement sur le continent et traverse la France en 1780-1791. Lady Damer est l'élève des sculpteurs John Bacon et Giuseppe Serracci, avec lequel elle voyage et étudie en Italie. Serracci sculpte son portrait en pied, donc qui est au British Museum, vers 1777. Elle fait son autoportrait en marbre qu'elle offre au Musée des offices. Elle est l'auteur d'un portrait de George III pour le tribunal de Édimbourg, d'un buste de Joseph Banks, le créateur de la Société horticole britannique, de tête ornementale pour le pont de Ham Hamley. Elle est rapidement reconnue et célèbre et est l'objet de colibets de caricaturistes. Membre de la Royal Academy, elle expose 32 sculptures, essentiellement des portraits, entre 1784 et 1818. Elle envoie le buste de l'amiral Nelson, qu'elle a rencontré à Naples au euh, Raja de Tanjore, en Inde. Après l'exécution de Giuseppe Seracci en janvier 1801 pour complot contre le premier consul et le traité d'Amiens en 1802, Anne Seymour Damer part à Paris avec l'écrivain Marie Berry. Elle offre à Napoléon Ier un buste de Charles Jamie Fox, James Fox, le premier ministre britannique. Euh, Qu'on trouve aujourd'hui au château de la Malmaison. Amie de l'empereur et de l'impératrice avec qui elle est intime, elle lui rend visite à la Malmaison. Elle se rend sur l'île d'Elbe euh, en 1815 pour rencontrer l'empereur déchu, qui lui offre une boîte à tabac en souvenir, qui est euh, conservée aujourd'hui au British Museum. En France, son œuvre la plus célèbre est un bas-relief en marbre, La mort de Cléopâtre d'après Shakespeare, qui est gravé et reproduit en 1831 à Paris. Elle est également l'auteur du roman « Belmour » qu'elle a écrit à Lisbonne et publié en 1801 à Londres. Il est dédicacé à Madame de Stahl et traduit à Paris en 1804 par Marie-Ange Cécile Houdon, l'épouse du sculpteur Jean-Antoine Houdon. Madame Houdon précise dans la préface que ce roman lui fit porter vers le milieu de 1802 et justifier la réputation de son auteur, femme célèbre par son esprit et ses talents, surtout dans la musique et la sculpture. Elle avoue cependant avoir abrégé les détails du voyage à Paris, supprimé les détails qui faisaient de Milady une femme galante, supprimé la description de Claire de Lune, changé le rôle du moine pour faire comprendre qu'on ne doit pas croire avoir rempli tous ses devoirs parce qu'on a satisfait à ceux de l'amour. Suivant ses dernières volontés, elle est enterrée dans le cimetière de l'église de Sundridge, dans le Kent, avec les os de son chien et ses instruments de sculptrice. Sa correspondante. Correspondance Est détruite. Il y a quelque chose en dessous. Donc là, c'est les portraits qu'on a fait d'elle. Alors, son œuvre, donc son art néoclassique est décrit comme un talent froid, comme d'un talent froid fait de persévérance, étude de la nature, intelligence des effets, de la plastique, mais auquel manque l'originalité et l'inspiration. Elle aurait, elle aurait toujours travaillé sans être payée. Une main anonyme précise dans un catalogue de ses œuvres à la Lewis Wallpod Librairie que Anne Seymour Damer n'était pas une dilettante mais une artiste et a voyagé en Italie pour perfectionner le vrai style, le vrai simple style grec qu'elle avait toujours souhaité attendre. atteindre. Attendre, je suppose. Voilà, euh... on a donné son nom à un cratère de la planète Mercure. Je voir la, la super blague de Ringbell. En fait. Ouais. Un petit fromage Lord Hammer au dîner. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Euh, bah Du coup, euh, j'ai pas tilté sur une date de monstration, mais. Euh... Elle expose 32 sculptures à la membre de, de Royal Ah ouais, Academy. de 1784 à, 17, à 1818. Ah oui, ouais. Elle sculpte le portrait de Sarachi. Non, c'est ce qui sert à qui son portrait. Donc est elle ça. fait après, elle, il y a écrit, elle fait son autoportrait en marbre qu'elle offre au musée des Offices, mais il n'y a pas la date. Peut-être qu'on peut checker un peu le côté anglais pour voir s'il y a ouais. la date de ça au moins, mais. En 75, à toutes les dates, là. Plus de trucs. Euh, 1775. Elle, elle, a fait partie, ouais, elle, était, elle faisait partie d'un tableau, donc ça, on s'en fiche. Mmh. Il y a marqué... La peinture, euh, peinture c'est ça, hein, the painting. Mmh. Euh, a précédé son enregistrement euh, dans la société et euh, son entrée euh, sur le marché du mariage hein, à 17 ans non mais ça c'est pas elle elle faisait elle a jamais fait de peinture euh... ah... ouais mais attends du coup elle a pas fait elle est pas peintre mais non elle est sculptrice du coup, euh, elle a pu dessiner, c'est ça que je voulais dire par sketched, parce que est pas. Non, mais c'est une, une artiste qui lui fait oui, oui. le sketch, c'est pas elle. Bonjour aux de coucou. Bonsoir. On avance un peu dans la, dans la page jusque ce que je vois. Je pense qu'on n'aura pas mieux que 1784. Hein. Euh, ouais. Là on est déjà à 1818. Il euh. ah, y, y a un passage travail. Donc, euh... Alors, le développement euh, de l'intérêt de Hans Seymour Demers pour la sculpture enfin, euh, revient à David Hume. Ça on l'a vu tout à l'heure. Qu'il l'a encouragé. Et aux encouragements aussi de Horace Walpole, qui était son euh, celui, donc la personne qui l'a éduqué pendant les voyages fréquents de ses parents. Euh... On a lu, euh, elle a fait donc du modeling avec Giuseppe Serracci, euh, du, enfin, du travail de, du marbre avec John Bacon et de l'anatomie avec William Cumberland Cruxshank. Euh, pendant la période 1784-1818, elle expose 32 œuvres euh, donc, euh, à la Royal Academy. C'est ça, Et... ça, je pense, il n'y a pas de plus. Bah, pour 1784, alors. Okay. Eh bien, c'est parti. Il mourra. Alors, euh, deal with me, il euh, faut que je vérifie aussi que ça va 1784, c'est. Bah, c'est au-dessus, hein, parce que là, c'est à. Et c'est deux lignes au-dessus, Oui, c'est excuse-moi Encore. <rire> je suis fatigué. Ah, <rire> merci. Merci, Marie et Guilmine Benoît d'être là. Je vais la mettre là. Bah, voilà, on a on a rentré un an au XVIIIe siècle en plus, c'est bien. Oups, pardon. Pas ah grave, tu vois, ils, ils vivent les tremblements de terre avec nous. Hein. Ouais, c'est ça. On fait semblant d'être dans un endroit où il y a des tremblements de terre, bien entendu. Euh, attendez, je cherche du coup le nom. Je rappelle euh, que j'utilise la commande artiste hein, pour savoir quel artiste nous voyons. Pour avoir un copier-coller direct. Elles ont tous des noms à rallonge euh, 18ème. Ouais, tu sais, on peut encore le faire hein, en 2022. Hein. Marie-Gimeline, euh, c'est <rire> pas très courant. Hein, bah. Il suffit juste d'avoir un petit retour à la mode de 1784 mmh. et ça y est, c'est parti, tu vois. Je suis pas sûre. Hein. Ok. Donc, découvrons maintenant son travail. Oui, alors du coup, il faut que je remette, euh, bien, bien entendu, ce que vous ne voyez plus, c'est-à-dire Internet. Alors, euh, on a vu déjà des, cette œuvre-là. Ouais, alors, elle, est-ce que c'est est, est -ce que celui-là qu'elle a, qu a fait, son propre buste Ah oui, le musée des officiers. Ouais, du coup, tu veux, auto self Prêtre, hein, artiste self-prefère hein. Ou finit galerie voilà, ça, ça c'est Joseph Banks. Ouais, c'était très classique quoi. Bas-relief. Euh... Donc c'est le Boydell Bo Shakespeare Gallery. Donc ça c'est une des bas-relief qui est connu a priori en France. <rire> ouais, c'est la clé de voûte, ouais. Ouais, uh, Central Arch of Henley Bridge, pour le voir, hein. Pour avoir fait ça, c'est genre, eh, hey, j'ai fait une super sculpture, c'est un, un truc de voûte sur un pont. <rire> Personne le voit. Oh. caricature. C'est une caricature d'elle. Elle qui a fait, c l'a fait, c'est quelqu'un qui la caricature. Est-ce que la caricature c'est de tailler le cul de, de quelqu'un euh, oui. Apparemment, ça devait être drôle. Bonjour psycho, bienvenue ah, sur cette bon, psycho, pour euh... votre première fois sur cette chaîne. On n'est pas du tout en train de regarder quelqu'un en train de tailler le cul de quelqu'un. <rire> Ah, nous avons une coupure. C'est pour ça qu'il y a eu du... des... des complications. Avons-nous été coupés? En oui. oh ah, tu veux dire? Oui. Tu peux y... changer peut-être. Euh, donc ça c'est elle qui est peinte Elle est joli portrait hein Ouais mais euh, elle a pas elle, elle s'est pas trop sculptée avec cette tête là euh, elle Ouais J'avoue je, je dis bonjour hein, tu, me, tu, me, tu me pardonnes voit des cœurs Décalage j'entends c'est où, où qu'on dit bonjour C'est pas très clair dans l'histoire du monde sur Twitch chat. Ça, c'est une statue d'elle qui a été faite par Giuseppe Seracci, donc c'est pas non plus ses œuvres. Avec la référence de CRS, il me semble. C'était pas ce qui était dit tout à l'heure Ah, c'est ça le petit bonhomme dans sa main, non Ni monsieur Et c'était la fin des Wikimedia Commons, donc on va aller du côté de euh, Google. De l'Internet. Attends, je mets en grand. C'est la même chose. Peut-être tu peux mettre sculpture Tu peux mettre le truc euh, sculpture mm, Ça Ouais. Ah ouais, mais c'est que des sculptures d'elle, c'est pas elle qui les a faites. Une femme de l'art et de la mort, Ouais, super. Ah, c'est en Isis. Là, est, elle elle, elle s'est faite en... Il y a eu plusieurs bustes, de, avec différentes mythologies apparemment. Ça mmh. c'était aussi sur Wikipédia mais Wikipédia bah, français. Oh, trop. C'est Napoléon c'est pour ça. L'amiral ah Nelson. Non, pas Lord Nelson. Ouais. Ok, il bah, n'y a pas grand-chose. Il hein. y a point, point beaucoup de choses. Oh le petit chien. C'est un chien ça <rire> oui. Shock Dog. Nickname for a dog of the Maltese. Ah ouais, c'est le chien maltais là. plein de poils. Ah bah tu vois, la clé de voûte on la voit mieux là. Ouais. il pourquoi c'est un homme et une femme Barbu et pas barbu. Donc ça c'est encore les Wikimedia Commons, mais c'est une fois sur six hein, qu'on trouve hein. Masque of Tame and Isis on Hank Bridge. Cette, cette chaîne passe du côté du chien. Alors non pas du tout, toujours team chat. Hein. Bah là y'a pas de chat le J'en rappelle, les chats ne sont pas policiers. Anina ah, est en train actuellement bah, là, là, là, de là, là. se défoncer à, à Valériane. Valeriane. Oh, Elle est devenue addicte. Euh, ma mère m'a filé un pchit à la Valériane pour la calmer les chats. Et en fait, euh... en fait, c'est censé faire l'effet du, du LSD pour les chats. Du coup, euh... bah, Nina, ça n'a pas l'air de trop marcher. Elle a l'air plutôt d'avoir fumé un gros pétard et d'être complètement shootée. Euh, donc voilà. Bah, ça marche du coup. Normalement, ils sont censés courir partout et tout. Ah, à la flemme. Bon, bah c'est bon, je pense, hein. on a fait ouais. un peu tour. Je sais pas si la police tue est passée du coup. Euh, je pense qu'il y a un point d'exclamation et du coup ça a pas aidé Raving Bell. Il y a un point d'interrogation. Euh, d'interrogation, oui. Ouais, ouais, fatigue, moi, mais, la ouais. dernière fois, il y avait un truc à l'intérieur d'un mot et ça avait dit la police. C'est passé, on l'a entendu, je l'ai même pas entendu. Je ne l'ai point entendu, quel enfer. Ah, je sais pourquoi je l'ai pas entendu. Euh, j'ai pas changé les paramètres, parce que la dernière fois, on joue en Tortue Ninja, j'ai mis euh, euh, la piste VOD. Du coup, euh, c'est possible que je l'entende pas. Mais c'est étrange. Pas entendu, moi. Parce que là, oui. je l'ai en retour, c'est pour ça. Petit Kangano, elle a dit qu'elle avait pas entendu. Euh, attendez, on va, on va, on va checker. Je, je, vais, je vais enlever le retour. De toute façon, j'en ai pas besoin. Ouais, à part mon temps dans le boucle, chose que c'est compliqué. Ah. Et la police tue Si si on l'entend hein. On entend de moins en moins tout de c'est pas faux Est-ce que tu peux vérifier sur le... Oui je vais vérifier sur le Framapad, bien bon. entendu Point d'exclamation Frama si vous voulez euh, vérifier aussi Non moi je l'ai entendu hein, donc non, non tout le monde l'entend... Ah t'as mis la date merci petit cancan j'imagine que c'est toi sur le... Sur le Frama hein. Mais Tu, tu m'aides un peu c'est cool il y a pas J'ai pas l'impression. Hein. C'est parce qu'on sait... qui euh, iso okay, is okay, ok. Donc non, on a... Bon, bah allez, hein. Alors, Louise Adelaide Desnos, euh, ou Louise Desnos, née Louise Robin, le 25 août 1807 à Paris, et morte le 9 septembre 1878 à Abbeville, dans la Somme. C'est une artiste et peintre française. Il n'y a rien dans sa biographie Et ensuite on a des œuvres. Est-ce que ça veut dire que la page est vide Pas bien pain, pain, pain, pain. <rire> Nous n'avons rien C'est bizarre il y a des œuvres, où il n'y a pas On euh... que de décès genre mais il a pas. Euh... Non, non. Attendez il y a deux sons Ah non, il était bizarre le son. Ok. Parce que as pas écouté. Si, si, si, j'ai entendu, y a rien, et tu voulais qu'on vérifie, et du coup, euh, vu qu'elle est française, on n'a rien du tout. Mais on peut vérifier peut-être sur euh, Aware Je te je disais, c'est bizarre qu'il qu y ait des œuvres, mais qu'il n'y ait pas de biographie. Donc, allons voir sur E.W.E.R. Je vous ai, ai mis, mis le lien sur... euh, dans le chat. Comment On n'y pas oui. sur 20 19ème et 20ème. Ah, on est 19e. au 18ème 19ème Début du 19ème. Ouais. Ouais. Euh, euh... bah, on cherche sur. Euh, Peut-être. Juste Ailleurs. voir si on la connaît si elle est connue sur, euh, sur, sur les internets. Quoi. mon portrait art price pnf voilà copiste pas copieuse ou là là Et on va juste savoir qu'elle expose de 1831 1850 au on va salon bah c'est suffisant maître. bah oui ah c'est archi-suffisant On ne sait même pas qui elle est ce qu'elle a fait. Bah elle est au salon quoi donc... Euh... Ah bah tiens, elle est là. Tiens. Je te laisse lire. Elle est même peintre d'histoire, de scènes de gens et de portraits. Elle exposa au salon de Paris de 1831 à 1853. Elle réalisa de nombreux portraits de personnalités, en particulier celui du roi Louis Philippe en 1838. Elle effectua entre autres des copies des portraits de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie d'après Franz, Franz Xavier Winterhalter, mais également des copies de tableaux religieux tels le Christ Tondo d'après Titien. Elle vécut 22 rue Cassette à Paris. Voilà. Elle est peintre et copiste. Bah. 1831, si ouais. elle a fait toutes les expositions, ça marche hein. C'était l'artiste la, la, la plus rapide de tous les temps, je trouve, mais.. Mais tu vois, par exemple, je comprends pas pourquoi ça c'est par copier dans les pages Wikipédia. Peut... Ah parce que je pense qu'il faut aller chercher dans la. dans le. tu vois. Ça ça doit être, euh, être trouvable quelque part, euh, genre dans, le, dans la bibliothèque du musée du Lourd, euh, du côté des historiens, euh, tu vois. Et tu peux pas juste faire mettre ça dans la page sans avoir de preuves Non, mais Est-ce que, est que les personnes qui vont à l'école du Louvre, par exemple, utilisent Wikipédia Tu vois ce que je veux dire Est-ce que, les, est -ce, que euh, ce sont des contributeurs à Wikipédia non. Je pense qu'il doit y en avoir, mais est-ce que quand tu es étudiant ou euh, professeur là-bas... Euh, tu vois Non mais ce que je veux dire, c'est que si t'as une page sur Louise Adelaide Desmousse sur Wikipédia, et qu'en cherchant 3 secondes sur Internet tu trouves ça, pourquoi il n'y a personne qui a juste copié-collé ça dans la page Wikipédia C'est ça que je veux dire. Les sources. Et En fait, ça c'est euh, ça cite ses sources sur la figure 1 uniquement pour les étapes. de Oui, mais c'est pas enfin. Tu copies ça et ils disent euh, qu'il manque des... des euh, ils vont dire c'est ah une bah page si, qui n'a pas sources, de source. Là, voilà. Dictionnaire critique et documentaire des plantes. Il y a tout. Et il euh, y a la liaison avec le, le Wikipédia, mais il n'y a rien. Donc là il faudrait l'agrémenter la, en fait. Mm. Mais peut-être aussi parce qu'il n'y a personne qui justement discute, euh, voilà c'est ça, c'est un. Il euh, n'y a personne qui, qui, qui interagit ici peut-être. Ah si. C'est des homonymes. Ah il y a l'air d'avoir quand même du pipolo. Bon voilà. Et dans les pages en anglais, est-ce que par exemple il y a la page, sa page en anglais il y a du La même chose, en fait, c'est juste la version très française retraduite. Bon du coup c'était rapide. Euh, je vais euh, du coup 1831, c'est ça qu'on a dit. On va vérifier alors. 1831. Euh... C'était rapide, non hein Il ah, y a rien, qu'il y a rien à lire. Du coup, j'ai même pas pris son nom, j'ai même pas fait le tweet. Attendez, est-ce que vous pouvez oh, me, me, le temps de me le deal with me trois secondes euh, Je vais faire le chien. Vas-y, pendant que tu fais ça, je vais passer aux toilettes. Alors attends, je mets le, le truc de la pause. Attends, attends, attends, attends, parce que c'est aussi les, c'est aussi la caméra, tout ça. Attends, attends deux minutes. Ils me préviennent, euh, justement. Un peu plus de moi-même. Voilà, pause. Tu peux y aller. Bonjour. Bon après avoir tout cassé et, euh, avoir fait une pause, vous avez vu que j'étais en train de modifier du coup la date en 1831. Euh, j'ai ouvert des trucs que euh, le petit campagne nous a envoyé. Et... et on va checker les... ce que ce qu le petit campagne nous a envoyé. Je vais baisser le son aussi parce que c'est vrai que j'ai augmenté le son de LOL. <rire> voilà c'est mieux comme ça. Euh, je vais prendre son nom vite fait pour coller dans euh, ce euh, truc. Mais là t'as remplacé une artiste Non. Ah, t'as copié celui d'à côté. Oui. Tu vois, il y a deux fois 1827. Mmh. C'est ça l'erreur de la dernière fois. C'est pour ça que je me permets de. Oui, c'est ça. Tu t'avais pas en remarqué fait. ça avant, je sais, je sais, je sais. Hein. Tu veux pas dire, mais je sais. Euh, bon, ok, ça c'est bon. Pas très clair, donc que... en vrai, on peut ignorer la deuxième source. Ok, bah du coup, on va regarder vite fait, juste 3 secondes, on regarde ce que Petit Cancan nous a envoyé. Alors, du coup, réunion des musées euh, nationaux, donc apparemment, il y a plein de petites heures. donc c'est ça qu'on va sans doute regarder euh, en portrait. Si, si ça rame pas trop. Cool. Euh, ça prend du temps. Euh, okay. Et ça, c'est les œuvres qu'elle a proposées chaque année. Donc celles qui ont été refusées, celles qui ont été admises, exemptées, et... Euh... Donc elle a eu la médaille de seconde classe en 1835. Ah ouais, il y a une année où elle a eu 6 œuvres admises. Hein. Elle n'a jamais eu d'œuvres refusées. Après, exempte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Elle a triché. <rire> euh, ouais, bon, ok. Oh, C'est intéressant comme. Ouais, je me demande du coup. Euh, database of Salon artiste Intéressant. Et euh, aussi pour en savoir plus sur sa vie. Il bah, y a tous les liens dans, dans, dans le chat. Si tu veux avoir un peu plus de. de, de phrasé. Les éléments. Bénézit édition 99, ça vous apporte quelques renseignements complémentaires. C'était quoi la question à la base Ça a passé euh, la question de la personne. Bah, la question de la personne, c'est je cherche à avoir des, des informations. Ok. Lui, le, la personne a déjà euh, des infos. Hein. Ok. Ah oui, l'hôtel de ville de Paris en 78 qui a brûlé, bien entendu. Dictionnaire général des artistes de l'école française depuis l'origine des arts et du dessin jusqu'à nos jours. Ok, super. vous en apprend guère plus, si ce n'est qu'une liste détaillée de ses œuvres, une adresse, 11 bis passage Sainte-Marie et un médaillon obtenu pour l'œuvre L'Appel du Soir. Pas de mention de date de décès là non plus. Tiens, tiens, tiens, 11 bis, oui, bah, c'est pas, pas notre faute, hein. à Paris. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que t'es en concubinage, j'imagine, qu'on qu volait. Ah bon tu voles à deux. Mmh. Euh, ok, bah et du coup, il y a des informations. J'ai même pas lu ce qu'il avait écrit. Tu veux tout lire Ah non, mais il y a peut-être des trucs intéressants. Si on est dessus, tant qu'à faire, on ouais, être dessus. Non, vois. mais c'était juste pour vous montrer. Hein. Nous, on a déjà la date, et on a un peu le... Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'histoire, mais là, c'est... Je sais pas, des recherches d'historiens de, euh, pour savoir toutes les dates, euh, le, tout, là où elle a vécu, je sais pas si ouais. c'est plus important. Hein. Il y a écrit... Euh, « Qu'importe au fond, la femme, l'incendie gigantesque de la commune nous empêche de restituer sa vie privée que nous maîtrisons mal. » Elle n'eut sans doute pas de postérité puisque ses neveux nous donnent son œuvre en 1917 à saint étienne comme en 1935 à Versailles. Ok. C'est intéressant. Ouais, tu t'en fous mais Super. Je <rire> bon, hein, bah, sais pas, on, fait, on lit des, on non, lit des trucs sur des non, biographies. Mais là, je, donc, là, je, euh... Non mais d'accord, mais là c'est... Euh, le fait que ce passage-là, ils sont importants, je sais pas. À part nous donne son œuvre qu'il y ait une, un, un héritage, c'est le seul truc. Non Ok. C'est pas hein. Parce que pour moi, c'est une sorte de, c'est un, enfin, je sais pas. Faut continuer, hein, du coup. Non, bah non, non bah on... Si, ouais. là, ça parle de son œuvre picturale. Oh, oui, non, donc, on s'en fout. Euh... Du coup, c'est le nombre d'œuvres dans les endroits, donc c'est pareil, on s'en fout. Euh... Bah, ok. Et du coup, ça, c'est le guichet du savoir, donc ça veut dire qu'on peut poser des questions à ce truc là si on a des... si on cherche des trucs... je sais pas ce que c'est... Ouais, tu peux regarder les, les trucs là-bas... Hein. quoi thème, recherche avancée, poser sens, ouais. une question. On peut dire bonjour... ouais pour ou... c'est une sorte de forum en fait... Hein. j'ai un peu peur de la gueule du forum aussi... qui a payé les frais des avocats de la défense des accusés dans les attentats... tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Yeah. Bon. C'est bien. Euh, voilà. Donc du coup, le DataBase of de ça a l'air intéressant quand même. Il y a des trucs intéressants. J'ai l'impression que c'est même classé. Oui, je ne connaissais pas les guichets de savoir. Service gratuit de la bibliothèque municipale de Lyon. Les bibliothèques vous répondent sous 72 heures. Ah les ouais Les bibliothécaires. Les bibliothécaires. R et quoi Ok. Je ne connais pas. Ok. Bon, du coup, il y avait tous les liens dans le, le, dans le chat. Euh, et du coup, on va regarder les offres de RMN, si RMN a décidé de fonctionner un jour. Je vais peut-être euh, libérer euh, la pub. Euh, les cookies. C'était les cookies, c'était les cookies. Alors, euh, est-ce que ça va vouloir agrandir euh, C'est le problème de RMN, c'est qu'il y a toutes les infos, mais euh, on peut faire plein cadre apparemment. Si je clique là, on peut zoomer dans le cadre. Hein, Donc de Ça, c'est une... une peinture d'elle. Enfin, de... c'est un... Un... un portrait d'elle. De Louis R. 100, ouais. La même. Pomponné premier. Seigneur ouais. de Grignon. Eurequois est un système de questions-réponses à distance. Celui-ci fonctionne sous la forme d'un réseau constitué de 600 bibliothécaires représentant une cinquantaine de bibliothèques en France et en Belgique. C est, c est, ça a l'air bien. C'est génial ça. Pierre-François Delorme. Mais du coup, on aurait peut-être dû faire un combo euh, euh, euh, wiki euh, wiki bon, ouais. Après, ça reste spécifiquement français ou euh, francophone, en tout cas. Louise-Marie Jeanne ressent euh, né Mauduit. Mais Mauduit, j'ai l'impression de, de, de connaître. Attendez. Euh, je check vite fait euh, le passage euh, Frama. Après, c des... là, c'est des... clairement des, des, des portraits euh, classiques. Hein. Là, je comprends pas tout ce que c'est. Il y a écrit Bilard Alfred. Attends, je mets la notice. Ah, c'est peut-être une gravure. Épreuve sur papier albuminé. Hmm. Donc Bilard Alfred, c'est celui qui a fait le... la repro. Et euh, c'est une repro d'une peinture de... Okay. Elle a fait que des, des mecs de l'armée, non Je sais pas. Bah c'est ça. Euh, attends, euh, elle a choisi son camp. Hein. <rire> Le Marois. Il a deux ans, mais il a déjà des favoris. Ouais, bah à deux ans, tu peux avoir des favoris. général, des de favoris. Hein. Écoute, Ma, hein. ah, ok. Donc quand t'as une veste comme ça avec plein de trucs, c'est que t'es forcément général Non, pas forcément. Ouais. Non mais c'est compréhensible. Elle a fait vraiment tout le monde. Charles Frédéric Nebveu. Derrière, ça doit nous indiquer un peu hein, avec, les avec les petits symboles. Ouais, non, mais normalement, c'est ce qu'ils ont dans les mains aussi. Et là, il a rien. Bah, il a une, une, une, une canne. Un verre, peut-être. Très, très, euh, très belle coupe. Hein. Très belle coupe. Je, je, je sais pas si on peut zoomer. Mais on voit l'effet le, manga, tu vois, sur les cheveux il ouais, n'y a rien derrière ouais. y a une statue un... Une statue ah si il y a quand même la croix inversée hein. euh, c'est un peu spé quand même peut-être un instituteur tu vois peut-être qui tape avec ou c'est peut-être un entraîneur parce que c'est peut-être une... juste un sabre en bois et euh, à côté il y a un, un général il euh, y a des presse-papiers donc peut-être que c'est un mec qui aime bien le... les presse-papiers il fait la collection des presse-papiers peut-être ok bon euh... voilà et on avait dit, après je lis Philippot, j'enlève ça. J'en rajoute une personne, c'est ça mmh. Ok, elle c'est Filippo, P-A-U-L-T à la fin. Oui, Philippot. on a, on a déjà vérifié qu'on l'avait déjà pour Je vais la faire, je vais faire t'inquiète pas. Hein. Non. Attends, je vérifie Filippo euh, juste. Bon. Donc, euh, troisième artiste du coup, euh, Julie Filippo, dit aussi Filippo ou euh, Flippot. Non, il écrit Filippo, dit aussi Flippot ou Flippo. Est une peintre française née le 9 mai 1780 à Paris et morte le 23 novembre 1834 dans la même ville. Euh, donc, pareil, hein, la biographie, c'est très court. Marie-Julie Victoire Chipot, euh, dite euh, Flippo, est née, donc on dit voilà dans le quartier de Saint-Gervais, fille de euh, Louis Chrysostome Chipot, dit euh, Flippo, et de son épouse Marie-Elisabeth Victoire Deschamps de Vallières, <rire> wow. élève de Louise Herson. Elle remporte des médailles au salon de 1814 et 1817. Elle meurt dans le 10e arrondissement de Paris le 23 novembre 1834. Et donc elle a, on a aussi plein d'œuvres. Et tout en bas il y a notes et références. Okay. Euh... Est-ce que Louise Ersan, on l'a oui, vu, vu comme artiste Euh, tu veux vérifier autre chose Non, non, j'attends. Je, oui, je vais faire R100 juste, mais euh, normalement R100, on a fait, oui c'était dans l'épisode 20. Ok. Euh, Donc, voilà, ce qui voilà. est marrant en fait à cette époque c'est qu'on n'a pas beaucoup de notes biographiques, mais sauf que comme tous les... toutes les participations au salon et tout, elles ont toutes été euh, archivées. Enfin, en fait, euh, on peut savoir, dans quelle... enfin, on peut connaître très facilement le nom de ses œuvres, euh, où est-ce qu'elles étaient, etc. Ça, on peut le retrouver. Par contre, ça, la vie privée, en fait, comme quand il n'y a pas de, euh... comment on dit, de lettres, enfin de, correspondant. Voilà, ouais, merci. Quand il n'y a pas de correspondance, en fait, en vrai, on n'a rien, quoi. Si n'as pas euh, une lettre ou un truc, un texte où il y a quelqu'un qui parle d'elle, en fait. Euh... Elle est pas connue, quoi. Ou alors, il faudrait trouver, par exemple, des, des lettres de Louis Hersan vu que c'était sa Vu que c'était ça. Sa... Enfin, on vient de l'affaire, en fait, Louis Hersan. Le 20... J'ai dit l'épisode 20, tout à l'heure. Ah ouais, trop bizarre. Mais elle remporte des médailles de 1814, je pense que... Oui, non, c'est ça, la date, on l'a, hein, c'est bon, mais... Euh... Après, on n'a pas plus. Non, c'est ça, en fait, tu connais pas... Euh... Voilà, qui okay. est... Tout. Comment, enfin, qui elle a rencontré, machin, tout ça. Mmh. Mais euh. Parce ouais. que les correspondances, c'est un vrai truc de.. Je sais plus parler. Donc voilà. Ce la fin de notre histoire Non. Ce <rire> sera la de de fin de chercheur non, de statut social de, de la famille. Oui, oui, oui, bien sûr, parce que si tu sais écrire euh, déjà et que tu écris souvent, oui. euh, ça fait partie d'un. Et puis à qui tu mais... as besoin d'écrire oui. y y a... En fait, il n'y avait pas beaucoup, je crois, de correspondances, en tout cas. Non, il n'y a pas beaucoup de correspondances qui a été gardées euh, de, euh, je ne sais pas, euh, une dame qui écrivait à une autre dame dans un village, quoi. Bah, disons que stocker, on va dire. Euh, beaucoup, ouais, c'est ça. Il faut stocker, avoir quand même de la place. Stocker et, et conserver parce que. Euh, oui c'est ça, stocker, stocker, conserver, mais si protéger... Ouais. Euh, ouais, et de dire ça, c est, c est de la, ça a de la valeur. C'est-à-dire que si, si vous envoyez des lettres aujourd'hui, est-ce que euh, ça a de la valeur Est-ce que les, les... <rire> J'allais dire un truc tout bête. Est-ce que les rappels de Pôle de emploi, ça a de la valeur C'est une blague, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est-à-dire bah, que ce genre de, de correspondance-là, en, en vrai... Euh, moi, dans les archives dans lesquelles j'ai fouillé, euh... Archives familiales d'une famille qui n'était pas la mienne. Il euh, y avait des, des trucs, enfin, sans aucun contexte, on comprenait pas ce que c'était, genre des relevés de d'argent oui, dans net. le village. Oui, de non, de, non, non, des collectes d'argent dans le village, mais qui étaient sûrement en espèce d'impôt de je sais pas quoi. Mais il y avait ah ces il ouais. y avait ces trucs là qui dataient, je sais pas, mais qui, dataient, qui dataient, genre du XVIIIe siècle. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, bah, tu te dis, ok, mais du coup, pourquoi ce truc-là a été gardé Pourquoi c'est là Et c'est pas euh, dans un truc d'archives euh, avec des gens qui savent quoi en faire ah, parce que euh, c'est peut-être le chef, l'endroit le, de chef des, euh, du coin bah, je pense pas parce qu'il y, y a rien. Euh... Tu sais, c'est peut-être les, les, les mecs qui font la quête euh, pour, euh, tu vois, si jamais. Euh, non, mais ce que je veux y y a dire, c'est que. Un euh, problème, on se gère. Oui, mais c'est pas ça. C'était pas le document. C'est pourquoi ce document-là a été gardé pendant trois générations dans une maison, tu vois Et que c'est pas dans les mains de l'Amérique, tu parce que si, si, si c'est justement l'Amérique euh, qui t'a donné de l'argent... <rire> Bref... Non, mais je sais pas. Pratique. Non, mais je, je sais pas, euh, donc je peux pas t'aider te, te de plus que ça. Okay. Sur l'idée, pour moi, les, les, les correspondances comme ça, par exemple, c'est euh, des points de pression pour, euh, potentiels, quoi. Mmh. Dans l'idée. Bon bref continuons. Euh, donc là on a sa date de première démonstration. Je, je m'insupporte aujourd'hui, j'arrive pas à, à faire fonctionner normalement euh, le stream, je clique sur n'importe quoi. Donc on met la date de monstration qui est 1814. 1814. Voilà. Je, ça m'insupporte. Parce que j'ai modifié le, le truc parce qu'on on en a discuté ce euh, dimanche. Euh, j'ai modifié le setup et du coup je suis euh, perdu. Euh, voilà. On va, on va dire que c'est ça et que c'est pas du tout la fatigue des jours. Euh, hop. 64, là. Et alors on peut voir. Euh Ouais, sur la frise ouais. on reviendra après sur la page Wikipédia parce que moi je l'ai devant euh, devant les yeux et il y a genre un portrait d'elle qui a été fait par euh, Julie Forestier et la meuf elle a une peu coup on dirait euh... enfin je sais pas je, je vous verrez avec moi vous déciderez est-ce que le nœud dans ses cheveux est du tissu ou ses propres cheveux <rire> moi je l'annonce c'est les cheveux hein. il y avait un style chevelu hein. Hop. En plus, à l'époque, là, tu vois par exemple son nom à elle, il y a déjà trois orthographes différents. Du Alors coup, oui, donc, ça veut dire que si tu dois chercher dans des, dans des trucs euh, son nom, et tu dois trouver plein d'homonymes. Euh, je, je, je connais ce genre de bail, c'est les gens qui ne savent pas écrire ton prénom et qui après, en fait, c'est des gens de l'institution. C'est ce, ce genre de bail-là. Et après, ça reste dans les, dans les écrits, tu vois ça, c'est ah oui. souvent arrivé dans, les, dans la plupart des. Euh... Mais ce qui veut dire que quand tu cherches des archives sur ton. Admettons, sur tout, ta famille, il faut chercher la bonne orthographe et toutes les fautes que tout le monde aurait pu faire au fur et à mesure. Et du coup, euh... voilà. Alors, nœud de cheveux ou nœud de. nœud de soie bizarrement représenté Tu n'auras pas ta réponse tout de suite hein. Ouais mais c'est pas grave. Euh, et du coup il y a aussi euh, dans le dans les sous-titres là de la page il y a Julie Philippe Julie euh, Forestier. Ouais je pense qu'on va c'est une artiste, du coup on va regarder après. Deux cheveux. Ouais. Mais ça veut dire qu'elle a une coupe genre en mode tout plaqué. Enfin genre elle a les cheveux archi longs. Elle a fait un bail comme ça derrière et ensuite elle remonte comme ça pour faire un nœud. C'est hyper compliqué leur coupe de cheveux. Hein. Il oui. faut comprendre où ça passe, déjà. Et là, on dirait juste qu'elle a genre une coupe un peu comme moi, mais en fait non. Cheveux coupés morts. C'est une barrette de cheveux euh, morts. Euh, qui... <rire> Quel enfer <rire> elle, elle les rajoute. Elle les clip sur le haut de sa tête. Je crois que ça n'existait pas, hein, les... <rire> les clips. <rire> Quel enfer tu vas chez le coiffeur, excusez-moi par contre, mes cheveux, au lieu de les jeter, est-ce que je peux les prendre et faire un nœud Alors, Genre des bijoux en cheveux Peut-être si que les clips ne n'existaient ne, pas, mais la couture existait. Bah, mais Pour coup, des bah, Tu euh, tisses, tu tisses, tu, euh, tu vois, tu fais. Euh, tu vois. Ouais, des postiches de pubis. Ah ouais Ah, des postiches de pubis. Euh... Et ça servait à quoi Bah, posticher ton pubis. Ouais, mais ça sert à rien. Mais si. Bah, t'es rarement. Euh, publiquement à poil, quand même. Bah, ça dépend. <rire> Genre, dans l'intimité, il y avait des cums, ils se mettaient des, des, des postiges de pubis. Ah, je suis pas enfin, sûr que ce des... soit que des cums. Des filles et des garçons. Pardon. Oui, pubis, c'est vrai que... C'est pas... Des postiges de pubis. Mais t'es proactive aujourd'hui, petit cancanou. Tu, tu, filtre, tu fais mon taf. Hein. T'as mis... Euh... Marie-Julie-Victoire Chipot de Philippot, mais c'est. <rire> Elle trouve même plus d'informations que nous. Hein, non, mais on, on vous... va mettre juste. Euh, on va mettre juste Louise, je sais pas quoi, hein, euh, Julie-Philippot. Hein. Comme c'est dit. Hein. Compliqué, là. Marie-Julie-Victoire Chipot. <rire> non <rire> je, je laisse. Hein. Euh, ok. Alors, le jour. Euh où je me fais couper les cheveux, promis, je vous les garde pour un postiche perso, chacun, chacune. Alors, euh, quel postiche père. Du coup, parce que vu la suite de la discussion... Euh, postiche de poils d'oreilles. Ah ouais. Poils ouais. De euh, des perruques, notamment pour les travailleuses du sexe qui avaient des maladies, puces et syphilis, et c'était une manière de cacher la maladie. Oh, mon Dieu Ah ouais, mais ça allait loin, hein, j'avoue. Ou si t'es chauve, peut-être. Parce que euh, si t'as des maladies de, de perte de, de poils, du coup, tu peux rajouter des poils. Euh, D'accord, donc tu caches ta syphilis et tes puces avec des postiches qui eux-mêmes vont ça pas des puces, c'est l'enfer. On, on, on apprend tous les jours, hein. merci euh, Petit Cancanou. Est-ce que t'as est appris ça, euh, Petit Cancanou, dans un cours obscur à la fac il euh, y a longtemps, d'un ou une prof qui était obsédée par, le... par cette époque-là et qui t'a appris des trucs comme ça, ou alors c'était recherche perso, ça m'intrigue On ne voit pas bien, les œuvres n'ont pas été euh, ouais. qualitatives. <rire> Moi je pense que c'est ça, parce qu'il y a toujours des profs à la fac qui ont fait des thèses sur genre euh, les, les, les culottes, les, sou les sous-vêtements au XVIIe siècle. Ah là là. Bon. En histoire d'ailleurs, les gens qui ont fait, euh, qui ont fait des cursus d'histoire ont dû avoir plus de, de choses comme ça. Et donc, portrait de Mme Galeté, paysanne. Portrait d'une dame tenant un livre. Alors voilà, euh, ça c'est typiquement ce que par exemple on, on a, euh, mais qu'on a très peu d'autres de, de, personnes. Et je vous invite à garder vos portraits et de dire oui, mais c'est le portrait d'une dame tenant... Euh, euh, je sais pas, vous inventez, ou euh, c'est dans la photo, ou je sais pas, et euh, dans l'œuvre en tout cas, que vous avez, et vous dites, voilà, ça a de la valeur. Ça suffire, des fois. Hein. En fait, ça, c'est des portraits intimistes, euh, dame tenant un livre, non Bah, c'est des représentations, c'est des gens qui lui demandent de faire les portraits. C'est elle qui a nommé ça comme ça, parce que c'était un modèle, juste, et qu'elle s'en foutait, mais c'était pas le nom de quelqu'un. Ouais. Pose, quoi. ouais je vois ce que tu veux dire. Pareil euh, par rapport à de... de des de jeunes femmes dessinant, c'est souvent le cas quand on. Quand tu sais quand on quand as des élèves, euh, quand t'es élève de hmm. quelqu'un, au final. Ouf. Ouais je suis <rire> en train de regarder. Je suis en train <rire> de me poser une question entre est-ce que les anglaises de la fille, de la jeune fille ou de la mère, quels sont les plus sp et après, j'ai regardé, je fais, ah oui, il y a quand même tout l'attirail du truc de la chevelure autour. C'est des, des, des fraises, ça Non, c'est des, des fleurs. Mais est mmh. d'ailleurs, est-ce qu'à cette époque, on avait le droit vraiment d'être en cheveux En cheveux uniquement nus mmh. Ah, c'est une grande question. Parce que je crois que tout, toutes les femmes elles étaient censées porter des chapeaux, non Oui, oui, oui, bah, la religion, tout ça. Hein. Euh, on C'est toujours le cas, hein, d'ailleurs, on me on rappelle. Hein. Racine lisant Attali Quoi Attali euh, Devant Louis XIV et Madame de Maintenon. Ça c'est pareil, enfin tu vois, tu te décantes et tout. Alors par contre, je veux leur coussins de pied. Je pense que toi aussi tu veux les coussins de pied, j'imagine, actuellement. Je sais pas. <rire> euh, franchement, c'est... Portrait d'homme. Et quel homme Favori c'est vraiment moche quoi. Favori bouclé là Moi je sais pas moi, je trouve que c'est le col roulé là qui est un peu spé. Non Alors c'est pas, un... pas un col roulé, c'est un col quoi. C'est un genre un, un, un truc en plus de ton bah, vêtement. Euh, pour moi est... il est roulé, hein. peut-être qu'il est roulé comme ça, oui, mais il est, oui, il est roulé comme ça, bien sûr. C'est une écharpe <rire> nouée quoi. <rire> Portrait de Marie Sylphide Callès. Né c'est genre une dame de la cour hein, qui est chez elle en, en, en déshabillée et qui fait des trucs ou... un ça, ouais, je connais pas assez les codes des portraits pour savoir comment on représente les Bah là normalement clams, ce il faudrait quoi. regarder c'est surtout les objets aux, aux alentours quoi. Euh, euh, après il faudrait, faudrait savoir qui est Marie et Sylphide mais bon, si, quand il y a en général euh... Euh, par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui fait de la botanique, euh, ce genre de choses-là, tu vois, quelqu'un qui... Oui, après ça peut être aussi une comtesse euh, ou une, une nana, une noble qui veut se faire tirer le portrait chez elle dans un truc oui. intimiste, justement. C'est ça, donc, ouais. Tu, on la voit en turban. Et en déshabillé, parce que normalement ouais. tu es censé être plus habillé que ça, ce sont les portraits. Donc euh, oui, bon, il faudra voir aussi la date, hein, parce qu'on n'a pas la date, je crois. Ça joue aussi. Euh, et après, ouais, du coup, faire des petits, euh, des petits euh, zooms sur euh, le, le livre, euh, sur la carte. Sur les fringues laissées euh, sur la chaise. Je viens de tomber sur un article d'un shir esthétique nommé l'histoire du poil, deuxième partie de la renaissance <rire> à l'époque contemporaine. Bref, si vous voulez en savoir plus sur les perruques pubiennes, vous pouvez regarder l'article wiki en question, le merquin. Ah, Attention, bien sûr, photo suggestive. Ah, non, n'arrête pas, surtout n'arrête pas. Non, génial. mais t'es super ah. proactive aujourd'hui, merci. Hein, euh, ah. cool. Portrait présumé de la maréchale Jourdan. Jouant de la lyre. Percé euh, par le regard. Portrait d'une femme vêtue d'une robe noire. Elle aussi, elle a une coiffe. Ah elle la coiffe avec les anglaises qui dépassent C'est ouais, hein. ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, tu sais, ça me fait penser aux au portraits qu'on peut voir euh, des fois sur Twitter ou ce genre de choses-là où ils font une comparaison entre, euh, par exemple, euh, telle personne mais en Pokémon, par exemple, ou telle personne en dinosaure. Et là, spécifiquement, je pensais aux dinosaures hein, avec la coupe euh, ou à reptile un peu. Parce elle a une tête de reptile un peu. Ah bon je trouve. Ouais. Non, je sais pas ce que tu le dis, mais... Non, mais c'est, tu sais, la collerette, comme les, les collerettes, quoi. Je sais plus comment ils s'appellent, les dinosaures collerettes. Oh, les... Un fan... homme aux gilets brodés. Les fanfreluches. Arrête, tu kiffes, tu pourrais trop t'habiller comme ça. Avec un colpe et la tarte, de euh, des, des fanfreluches de et des gilets brodés, là. Euh, dans, dans pas longtemps, dans toutes vos salles de salsa, je débarque comme ça. Quel menteur. Euh, si vous voyez très vite dans une salle de salsa déjà, euh, envoyez mon message. Parce qu'il m'aurait menti toutes ces années. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a, ah, y a, y a, y a cette œuvre-là qui a l'air pas mal. femmes. de femme. Racine, à Attali, devant le 14. Donc ça ça devait être bah, une épreuve le tout même, à l'heure. Hein. Ouais, ça devait être peut-être une épreuve, un truc. L'autre, c'était celui-là. Ouais, euh... c'est peut-être ouais. peut la, la, la, la, euh, la première présentation. Et après, tu t'as la, la première ouais, représentation, la deuxième voix. Ouais. Ouais. Ouais. Ok, on continue. Alors attendez, faut que j'enlève quand même Julie Philippot. Ip, i, i, i. Donc t'as tout fait là, t'as fait le twist, t'as fait le. On a mis sur la frise, on a ouais, mis les ouais, oeuvres, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah donc du coup Adèle là c'est notre dernier artiste de ce soir déjà. Et de la saison 2 on est allé vite, à part si tu veux continuer. Moi je veux bien continuer mais juste à dire des bêtises. Ah. <rire> oui mais tu sais qu'on pourra pas regarder les pubis postiches hein. Oh je suis désolé de te le dire. Hein. C'est même pas drôle Twitch. Bah ouais mais le problème c'est que Twitch euh, ils sont un peu américains hein, dans leur. Ah ouais système. mais s'il y a un postiche on voit pas c'est pas comme si t'étais à poil avec oui, un postiche Oui euh, mais tu, tu sais comment ça se passe <rire> déjà sur tout Instagram avec des des, des, des donc euh... Et D'ailleurs oui je, je pense enfin rien à voir mais est-ce que vous savez si les photos des gens qui portent des robes avec des imprimés euh, de corps nus dessus est-ce que ça se fait censurer ou pas parce qu'il y a des gens qui portent ça, du coup, sur les photos. Ça dépend. Ça dépend de qui tu si es. c'est un algorithme, normalement, ça doit voir la même chose. Tu vois des tt, et tu vois des... Enfin... Ça dépend de qui tu es. Parce que, par exemple, je sais que les personnes qui sont considérées comme grosses, c'est aussi le pourcentage dans la photo. Il y a ça aussi de peau, qu'ils considèrent comme de la peau. Et après, du coup, tu vois, tu peux avoir des... Euh... Oui, mais là, je parlais d'un cas très précis de gens qui... Oui, portent Oui, mais quelqu'un qui porte un vêtement, ça dépend s'il considère que c'est de la peau ou pas. Pour on à ce que je disais. Euh, tu as, as essayé d'aller plus vite que moi, mais voilà. Ça dépend comment il considère le, la séparation de peau. Et enfin, et après, est-ce que c'est -ce est, euh, explicite que c'est, euh, tu vois, genre un corps nu C'est-à-dire, est-ce qu'il y a tous les détails d'un corps nu mmh. ou pas Bon, a priori, moi, celle que j'ai vue, oui. Hein. T'as l'impression que la personne est à poil, mais sauf qu'elle a un vêtement qui est une robe ou un, un truc. Un petit concoigneux me dit après, j'en ai vu, mais très illustré. Des euh... postiches d'étouffe de... De... Non, on parlait de dessins, je pense. Euh, sur... enfin, les... Les non, fringues. je pense qu'elle est toujours sur l'étouffe. Ah. Je sais pas. <rire> Alors, euh, donc, dernière artiste pour ce soir Adèle Kindt. Euh, née euh, Marie Adélaïde kind dite Adèle Kind, née le 16 décembre 1804 à Bruxelles et morte en 1893 dans la même ville, est une peintre belge. Euh, famille, donc on nous dit Laurence et Claire sont les sœurs d'Adèle, elle euh, aussi peintre, il euh, n'y a pas par contre de, de link, mais euh, je pense que... Euh, euh... Voilà, Laurence Kint et Claire Kint ce sont des peintres, mais je sais pas oui, si oui, c'est Claire trouver. Kint. Je regarderai euh, formation. C'est auprès d'Antoine Cardon. Deux minutes, hein, je switch pour pouvoir faire ça. C'est auprès d'Antoine Cardon qu'Adèle Kint apprend le dessin avant de devenir quelque temps l'élève de Jacques Louis David et pas Jean Louis David. Oh, mais on a... Tu te rappelles qu'on avait bugué 15 fois sur la, la fois où on l'avait vu? Jacques-Louis David. Ouais ouais bah qu'il est un blast de naze. Elle passe ensuite dans l'atelier de Sophie Rude en 1821, puis elle entre dans l'école de Navese avec laquelle elle apprend la, le grand genre. Donc là on a aussi Sophie Rude. Ah Sophie Rude je crois qu'on l'a fait par contre. Je ne vois pas, je vais vérifier. Il y a euh, ouais, l'école de Navese qui est. Euh, mais je sais pas, je... Euh, carrière artistique. En 1826, Adèle Kint obtient le premier prix de peinture d'histoire au salon de l'Académie de Gant avec une toile évoquant un événement marquant de l'histoire des Pays-Bas, l'exécution en 1568 du comte d'Egmont. Eg... Là on a 1826, la date de euh, la C'était bien le, le chat. Le choix d'un du, sujet d'histoire nationale, le caractère dramatique, déchirant et sentimental de l'épisode des pins. Le comte d'Egmont prend congé de sa femme et remet à l'évêque d'Ypres une lettre pour Philippe II, Ratage d'emblée l'œuvre au courant romantique. Mmh. Mmh. Pardon mmh, Adèle Kint euh, produira plusieurs tableaux dans le même esprit. Citons Elisabeth, reine d'Angleterre, charge sa secrétaire et Lord Burling de l'exécution de la sentence qu'elle vient de signer contre Marie Stuart. Ça, c'est le nom de la toile. Hein. Seule qu'elle exposa au Salon de Bruxelles de 1826 7, et qui fut accuse par le gouvernement, comme le fut un an plus tard son Mélenchon, prédisant l'avenir de Guillaume I, dit le taciturne. Mélenchon Mélenchon Mélenchon. Mélenchon, mélenchon Non, Mélenchon. Mélenchon, mélenchon, le taciturne Mélenchon, le taciturne. D'accord. Euh, en 1829... Alors je, je me avance. Hop. Ouais, me dis bon. En 1829, ce sera Marie Stuart au château de Loche-Leven Leven, exposé au Salon de 1830 à Bruxelles, puis François Ier et Éléonore d'Autriche, que la, le peintre commente en écrivant au secrétaire de la Société royale des beaux-arts de Bruxelles. François Ier, après avoir fait, été fait prisonnier à la bataille de Pavie, fut conduit en Espagne au château de Madrid. Le chagrin d'avoir perdu son armée et la contrariété de sa captivité le rendirent malade. Charles V voulant adoucir sa position, le fit soigner par sa sœur Éléonore. À la paix, cette princesse devint reine de France. Adèle Quint se révèle très soucieuse des relations publiques. À lire ses lettres adressées au et secrétaire la de la Société royale des beaux-arts, on retrouve son souci de commenter ses peintures dont les sujets ne sont pas toujours évidents à décrypter. L'histoire contemporaine retient aussi l'attention de l'artiste. Les événements de la Révolution belge de septembre lui inspirent la Révolution de 1830 ou épisode des journées de septembre 1830. Une ressemblance avec la Marseillaise de François Rude, sculpture sur l'arc de triomphe de Paris, peut être ressentie dans le mou mouvement général de l'œuvre du maître et de l'élève. Mais la peinture d'histoire n'est pas la seule que pratique la prolifique Adèle Kint. De très nombreuses scènes de genre, quelques sujets religieux et des portraits en témoignent. Parmi les toiles peintes jusqu'en 1830 et exposées aux différents salons hollandais et belges, citons David jouant de la harpe 1821, jeune fille auprès d'un ermite 1822, vieille conteuse 1826, madone pour la chapelle de Chimay 1827, la famille d'un pêcheur attendant son retour 1828, le montagnard écossais et la jeune fille 1828, une halte de musicien ambulants, 1829, et enfin la rentrée d'un joueur dans sa famille, 1830. Jusqu'à la fin de sa carrière, qui fut fort longue, Adèle Kint euh, continue de produire de très nombreuses toiles. Si l'on ne compte que celles qu'elle expose aux différents salons belges et hollandais entre 1825 et 1879, on arrive sans peine à un total de plus d'une soixantaine d'œuvres. Toute sa vie est dédiée à la peinture. Œuvre très abondante, mais les musées qui avaient des peintures d'Adelkint en ont vendu pour acquérir des peintures de grands maîtres. L'Amérique apprécie beaucoup les sujets historiques. Euh, son œuvre se compose essentiellement de peintures d'histoire et de portraits, et donc, we have euh, la liste. Oui! La liste de plusieurs musées. Un lieux où on peut voir euh, son travail. Il n'y en a pas en France. Voilà. J'ai trop envie de voir cette photo. Enfin, euh, ce truc-là en photo. Ça me fait trop rire la, les poses. me et tout Non, mais c'est. Il y, y a un truc. Il y a. Ah, c'est trois espérance et charité. Ouais, ouais. Mais ouais. c'est très, euh, très religieux. Mais le Il le... y a un truc, tu vois, genre où tu pourrais dire c'est une photo Instagram. Tu vois. Il y a un truc comme ça. Très travaillé, mais euh, ça ce que ça. Euh, intéressant hein, les œuvres j'ai l'impression. Mais c'est fou le, son style, il n'a rien à voir avec l'époque. Il euh, y a une exposition en voilà et ouais, on va regarder ouais. du coup, euh, on va mettre d'abord à jour notre nous notre... et on va regarder ses oeuvres. De ouais. de toute façon, donc, euh, tu te souviens de la date 1826. incroyable les pauses. J'ai une couve de CD. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de pas vous tronquer. On n'aime pas la vieux. police comme Jean-Luc Mélenchon. <rire> <rire> parce que à la ouais, du donc, là, il a totalement buggé. Euh, J'en peux plus. J'en peux plus de. J'en peux plus de peux plus OBS. Il bug de temps en temps. Un jour, il arrêtera de bugger dans la vie. Euh, du coup, nous avons la date. Alors, euh, je ne sais pas qui rajoute les noms. Euh, Autre <rire> petit nous, parce qu'en plus, il <rire> y a pas que petit Cocanou sur sur Framapad, apparemment. Bah si, il n'y a que anonyme. Mais c'est pas moi anonyme, parce que moi je suis couleur transparente. Oh. Euh, du coup, le truc c'est, euh, je, euh, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui met, euh, qui, ça doit être petit hein qui met tous les noms, donc c'est Marie Adélaïde, dite Adèle Kind. Oui. Euh, chose qu'on n'a jamais fait en fait, hein, de préciser à ce point là, donc euh, voilà quoi. On va dire que euh, c'est tout à fait autorisé, euh, 1826 hein. Ah, il n'y est pas on a fait que 2800 aujourd'hui hein. bah ouais j'avais dit hein, qu'on avait fait que euh, 19... 1900 et euh... 1000 euh, sais... qu'est ce que j'ai dit 19e siècle vous dit. 19e siècle on a même pas fait une force de je crois oh là. bah non mais je veux dire dans la vie on en a fait 1982, c'est oui, le Oui, mais siècle. on en a fait aussi avant, avant JC, t'as vu Dans ce cas-là, dans la vie, on a fait ça aussi. Non, mais ce... oh. Ah bah. Oui, Aujourd'hui, spécifiquement, million, million. Euh, ma chère, voyez-vous. Non, non j'ai dit qu'on avait fait majoritairement dans l'ensemble de, des deux saisons du, euh, du 20 Ah oui, on n'a pas, pas fait Artemisia euh, cette saison-là, c'est clair. Clair, clair, clair de tout. Et vu, quand tu vois la, les lignes de 1900, là, euh, ça fait peur, hein um mm -hmm. Eh bien, Moi voilà. ça me donne envie d'aller dans un musée de regarder les œuvres des artistes femmes qu'on aurait vues dans la chronologie mais je sais que je vais pas m'en souvenir. De mon côté on est deux. je suppose, oui oui, bah pas... non mais t'inquiète, je rigole, petit cancan, tu fais tu fais bien ce que tu, <rire> tu fais bien ce que tu veux. Non mais c'est très bien, ça, il dit ça à 13 bis mais ça l'aide, comme ça il a pas besoin de le recopier et de faire des f... copies J'ai la flemme. Mmh. Ouais, bien sûr, la flemme est euh... euh, souvent gérante euh... de beaucoup de choses. Euh, du coup, on est de retour sur notre superbe œuvre. Ok. Là, par exemple, c'est à Boston, du coup. Parce que les musées belges, donc comme ils ont bazardé toutes les œuvres pour s'acheter d'autres trucs, bah, du coup, c'est les Américains qui les ont récupérées. Tu veux dire, les Belges ont bazardé des trucs pour pouvoir, euh, par exemple, récupérer les œuvres de l'Afrique, la de, de par exemple Non, ils ont dit pour acheter des grands maîtres. Ah oui, pardon, excuse-moi. On euh... continue... De... Tu vois, tu as bazardé les peintures d'histoire de femmes, on s'en fout, quoi. En vrai, c'est... ça. Épisode des journées de septembre. Bah tu vois, elle est à la mairie de Bruxelles, oh là là, là. oh pardon, excuse-moi. Bah oui, mais parce que oui. C'est pas mal, hein. Il y a un petit jeu de nuque, là. Ouais. Et puis juste ça, ça ferait un beau poster, un beau puzzle. Euh, un poster, je crois pas, ça fait un non, peu flipper. Le musée, euh, la, les mairies revendent moins souvent leurs œuvres que des musées. Ah, parce que, oui. parce que les mairies ils gardent des choses indécentes hein, dans leurs bureaux. Des, bon. des croûtes du XVIIe siècle. Ah, J'ai cru que tu allais parler des, des portraits présidentiels. Oui, aussi. La diseuse de Bonaventure. Il fait plus peur, la diseuse de bonne aventure, le chat ou la dame à côté. Non, le chat, il est validé. Hein. Je suis désolée. Ah ils sont tellement comme ça, les chats. Et en plus, ils te regardent mal parce que tu les peins. Je vais tellement te bouffer. C'est moi qui prédis l'avenir à la diseuse. Je lui souffle les choses. Déjà, regarde pas les cartes. C'est marrant la, la, le mouvement de la fille, c'est genre elle, elle veut le faire mais elle, elle a un peu honte d'être là tu vois. Elle a mis un manteau noir pour se cacher et tout ça, alors qu'elle a son ses fanfreluches de tête. Là. jeune fille avec son chien. Bah du coup on n'est clairement pas team chien, hein regardez-moi ce chien. On voit, pas ça, on voit même pas son museau et tout tellement il... il... Mais ça, on dirait pas du tout une image de 1877. Enfin, ouais, c'est un peu marrant, ça fait très moderne. en Ouais. Fait. Pas moi, mais. Alors, toujours, si vous avez. Un petit, un petit nid d'oiseaux dans les mains. <rire> si vous avez des oiseaux, apparemment, il faut prendre les œufs, les, les, les on sait pas pourquoi. Puis ils sont petits, hein, c'est un petit nid. Hein ouais, bah ouais. Mais bon. La jeune femme en robe blanche a décidé de les prendre. Peut-être des oiseaux. Hein mais alors, est-ce qu'on parle aussi du brouillard qu'il y a derrière où en fait t'as pas trop envie de traîner à WLP, mmh. mais, euh, mais apparemment, apparemment c'est faisable quand même. Ouais. Paul, et mais aussi, moderne, hein, ça, Paul et Virginie. Ça aussi c'est très moderne. Paul Les Virginie. C'est marrant. Manger les œufs et placer leur nid sur votre sein. <rire> ouais. Je sais pas si c'est une ref à quelque chose. Bon, Paul et Virginie, euh, euh, moins marrant. Moins mort. Ouh Portrait du professeur Ninou Auguste Baron, musée Royal des beaux-arts de Bruxelles. Alors, si vous n'avez pas... Euh, euh, je ne sais plus qui en parlait récemment, des artistes maudits euh, et la masculinité, euh, justement, je crois que c'est Donc Du coup, allez voir Antipatriarcham. Euh, je sais pas si j'ai un shot-up d'Antipatriarcham. En tout cas, euh, je sais... Euh, sa okay, ça... chaîne Twitch je crois que c'est de ce côté là que j'ai entendu ça c'était pas dans le quand tu regardais euh... Eva Samai qui écoutait le podcast c'est possible aussi que ce soit Eva Samai avec, euh... avec qui écoutait le podcast justement de euh... Vénus s'épilait-elle la chatte sur euh, les héroïnes en tout cas si vous voulez avoir plus un peu plus de ce genre de sujet là c'est à dire les le, le, le sujet de, de par exemple de, des masculinités ou des, du, du, des rapports patriarcaux dans les œuvres et les créations, euh, les deux chaînes sont allées voir. Voilà. Euh... Auguste Baron, bon bah classique, classique fou man. Bah, <rire> hein. Tête de prof. Tête, Tête classique prof, fou. Hein. Euh, ok. Eh bien du coup euh, tu veux tu voulais dire des bêtises je... Moi, je voulais dire des bêtises. Bah ouais, tu voulais je finir crois. en disant des bêtises. Est-ce que tu veux qu'on regarde ce qu'il y a peut-être chez EWARE Parce qu'on est à la fin. Oui. Je regarde du coup, un peu vite fait, s'il y a quelque chose. Alors, le chat Mais a une collerette. Bonjour. Oui, -ce que tu, une tu... Nous collerette. Tu veux expliquer la collerette ou euh, c'est bon est -ce ouais. que tu veux expliquer au chat pourquoi tu parles une collerette Oui. Bon euh, bonjour. Je me lèche euh, les poils. Au point de m'épiler. Euh... <rire> voilà. voilà. Donc du coup, tu te portes une collerette. Ça va, t'es pas trop choqué, petit chat l'air d'aller. Oh, elle a les griffes, hein. Ça va voilà. <rire> Ça, c'était pour vous. What elle, elle, elle a la tête sur le micro, hein. elle, est, elle est prête. Et jamais elle doit euh, faire une interjection, elle sera... Pour elle se Bisous sur elle et la collerette. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux éviter de te frotter la collerette sur le micro Ce serait bien aussi. Il euh, y a des estimations. Ah, ça, c'est elle aussi. C'est pas mal comme taf sur la lumière. Mm. On voit pas bien. C'est Christie's. Bon, on va vraiment voir vite fait. Par ah, exemple, là, c'est incroyable qu'on la connaisse pas alors qu'elle a fait des, des, des tafs. Bah, elle est belle. Non oui, mais ça change quelque chose. Bah oui. Il y a, il y a des Belges qu'on qu connaît. connaît hein. pas la France. Mais... Oh, oui, c'est vrai. Tu vois. Ah, Est-ce qu'on ah, est qu a l'œuvre Parce que ça, c'est une autre histoire. J'ai cliqué, hein. j'ai donné des cookies. Hein. Excusez-moi. Hein. Je reclique sur cette œuvre. Old oh. oh. mmh. Master in the 19th century. Ok. Ok, ok. Adelkind. Attends, je vais essayer juste de chercher du côté de. On sait qui a acheté. On sait où aller exproprier les gens, c'est bien. Vous avez claqué quand même 10 000 balles. Hein. Ça, je dirais. Hein. Mais non mais casse-toi. Non, je veux pas te donner mes adresses, je sais pas quoi. Oh, y a plus de l'eau Pas acheter. Bon, un jour, euh, on regardera un truc comme ça et on dira qu'est-ce qu'ils sont riches les gens. Euh. Du coup, on peut pas voir cette œuvre-là autre que Mais ici. c'est un bateau, là, de Christ et le truc, on dirait pas elle, ça. Ouais, c'est un ça peu, du... Du un peu très différent. Ça hein. aussi, ça ressemble pas du tout à ce qu'elle faisait. Hein. Si, quand même plus, déjà. Ré... Du réalisme des visages et tout, ça ressemble plus. Ouais, et on dirait le à Bruxelles, à la place au milieu. Par contre, il pleut, hein, j'ai l'impression, euh, en Belgique. <rire> ok, donc du coup, voilà. On a fait notre petit tour. Combien d'après de, de, de toi il nous en reste euh... bah, Je pense 79, non 79, Nil. Ah, je suis trop forte Oh là là Je suis trop forte, Nina Ni nous, ni nous Alors, du côté de la série animée, euh, on avait fait Barbara Force Force Suzanne Valandon. Frida Kahlo, Marie, Marie Basliev, Yayoy ya, ya, ya, ya, Kouzama, on l'a faite. Julia Margaret Cameron, toujours pas passé dans notre chronologie. Louise Bourgeois, on l'avait faite. Et on, euh, Rosa Bonheur aussi. Tarsila de Amaral aussi. Auguste Fajaj aussi. Euh, Natalia Goncharova, je crois qu'on l'a pas eu euh, dans notre... Oh. Je, je crois qu'on l'a pas eu. Faut se mettre à la place de l'animal. Si vous pouviez vous lécher ou vous, vous voulez toute la journée durant, vous feriez pas pareil non, non. Alors est-ce que, est que je dois répondre euh, à cette question euh, tout de suite? Est-ce que je peux pas avoir une consultation avec mon avocat d'abord? Euh, L'histoire de Dora Maar, on l'avait faite. Euh, Ilma Erkling aussi. Annie Albers, jamais faite non plus. Et euh, Camille Claudel. Donc du coup en fait euh, le problème c'est que maintenant on est en, trop en avance parce que les petites histoires de les petites histoires de grandes artistes euh, de Aware euh, euh, ont commencé. Plus tard que ce que nous on avait fait. Donc, du ouais. coup, euh... Mais ils en font un, quoi, tous les mois, du coup Tous les quoi, mois, le... ouais, on dirait. Euh, non, sauf là, c'était deux en mai. Euh, là, c'était deux en juin. Il y en a un au début et un à la fin, quoi. Mmh. 13. Ouais, c'est pas régulier, en fait. Ouais. Après, c'est normal, hein, le taf est un peu incroyable. Euh, aussi, dessus, parce qu'il faut faire de la recherche tout, euh... Mais vous avez toujours le podcast aussi, les grandes dames de l'art, si vous avez envie d'écouter des trucs. Euh, est-ce que est-ce qu'on a le, le, les grandes dames de l'art la, dans le la podcast il est Oui, c'était en haut de dessus. Tout, tout, tout en haut. C'est ça, le, le là, là. ça. A, moi, j'ai personnellement jamais écouté, mais il y a peut-être des choses. Euh... Bah, dans le futur de, de l'imparfait. Oui, oui, oui, oui. Bah, alors, pars, pars sur le, pars sur la table. On te dira rien. Casse, casse, casse la caméra. On te dira casse rien. Casse la caméra. Voilà. Que, que veux-tu qu'on te dise Casse tout Merci petit cancanou, t'es allé plus vite que nous Donc voilà, il y a Niki de Saint phal Germaine Richier... Oui, oui, tape Voilà, tape Tape la caméra Elle, elle, elle a été méchante la caméra Tape Germaine Richier, Louise Bourgeois... Y a rien qui va, hein. Chat Est-ce que tu peux arrêter d'être caméraman aujourd'hui <rire> C'est Nawak <rire> Ça a tout cassé! Non! Elle a appuyé sur F12! Qu'est-ce qui se passe? Elle a appuyé sur F12, du coup, on a fait une photo. Attendez. Ah, ça... ah oui, d'accord! Elle <rire> voit que ma tête. Attends, attends, attends. Voilà. <rire> tout va bien! Elle un truc. Comment elle fait des trucs comme ça? Ce stream est sous contrôle, bien entendu. <rire> Et après, elle est partie. Alors, vous venez de rencontrer du coup notre réalisateur, <rire> notre réalisatrice, du coup Nina, euh, qui réalise ce stream. Euh, nous, nous ne sommes que bien entendu animateurs. Euh, voilà. Donc, euh, les, les 5 euros que la production nous donne euh, chaque mois depuis maintenant un, un moment, euh, bien sûr, sont divisés euh, en, euh, en 80. Euh, 20. 20 et, et, <rire> et c'est 80 pour Nina. Nina ce qui est un peu compliqué quand même euh, au final pour pouvoir finir euh, la, la, la journée de, de travail après ouais, chronologie il euh... <rire> faut rajouter quelques-unes euh, à la dit. Voilà, donc du coup, euh, notre réalisatrice est, est venue dire au revoir pour, pour la fin de cette chronologie. Et oui. Euh, merci, euh, merci à réalisatrice d'avoir corrigé le déplacement de la caméra. Je me doute que j'avais pas mal fait de travail. Euh, je pense que je vais me faire tirer les oreilles tout de suite après. Voilà. Est-ce que vous avez des, des retours, euh, par exemple, de choses que nous avons loupées cette année, par exemple On peut en discuter de ça Oui, pour, pour nous... Pour, pour, discutons de... De tout ça, qu'est-ce que vous auriez peut-être envie de. Vous auriez peut-être envie de choses différentes pour la prochaine fois euh... Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on en a pas marre Est-ce qu est est est qu'on se dit, euh, ouais, franchement, euh, voilà notre ratio de. de. de, de, de toucher des, des, des gens euh, euh, sur. Euh... Sur Twitch est totalement, euh, on est totalement en expansion de plus de 300%, euh, bien entendu, euh, de, et qu'on est toujours fixe à trois personnes, ce qui est quand même un truc que vous ne trouvez nulle part sur Twitch, hein, bien entendu. Nous sommes <rire> totalement privilégiés. Euh, voilà. Est-ce que, aussi, il y a la question passe-t-on, euh, accepte-t-on euh, le pacte avec, euh, avec Jeff Bezos l'année prochaine pas Alors, on va faire un pôle. Euh, Doit-on doit signer avec le diable euh, Sachant que le diable se barre un presse sur Mars avec. Hein. <rire> c'est compliqué. Mais d'abord, il, <rire> que... il finit de racheter Twitter. <rire> mais non, ça c'est Elon Musk. Ah, oh pareil, les tu mêmes te personnes. trompes de diable. Non, mais tu te trompes de diable. Je suis désolé. Euh... Non, je suis pas d'accord. On a un diable très particulier. Euh, on a un diable qui, a... qui, a... qui dit euh, merci pour la thune et... Euh... Comme, comme les poissons dans H2G2, enfin les dauphins dans H2G2, merci pour les poissons et, euh, et bonne chance pour la fin du monde. Euh, vous avez fait 4 profils par soirée, ça a été énorme en vrai, parfois avec des pages immenses, donc bravo. Et les trades, à la question du partenariat, franchement c'est vous qui voyez, nous dit euh, Petit Cancanou. Eh bien euh, c'est une grande question. Euh, en fait, en fait on, a, on, a, on a parlé récemment avec euh, Vanibler, Et on se dit le seul truc que ça va nous avancer, c'est la visibilité euh, Je vais devoir faire des emotes Ce qui est déjà très compliqué Sachant que vous savez pertinemment que ça fait deux ans qu'il y a des emotes qui sont déjà prévus <rire> Et que j'avais fait presque un stream pour pouvoir juste faire des emotes Mais euh, c'est pas grave euh, En tout cas au niveau outils, ce qui est un peu chiant, moi, je trouve, et que ce serait bien de faire peut-être une pause un peu plus longue, c'est en fait la grande question, c'est est-ce qu'on revient en septembre ou en janvier euh, Est-ce que je prends le temps aussi de faire un truc où ça peut être interactif et distribuable Parce qu'en fait, le problème c'est aussi ça. Enfin, pour moi, pour la chronologie, c'est ça. Euh, voilà. Euh, autre chose, on va faire un pôle pour pouvoir dire, est-ce que vous voulez qu'on vende notre cul euh, Bien entendu. Je vais aller euh, directement voilà, sur euh, Streamlabs, parce que je crois que c'est Streamlabs qui s'occupe des sondages. Est-ce qu'on prend le temps de poncer jusqu'à plus soif Tortue Ninja Eh bien oui, alors ça, alors ça c'est une autre question. Tortue Ninja, non, alors moi je suis déjà au chapitre 10, parce que je ne sais pas exactement si on doit ouvrir les, le chemin avant euh, en solo. Donc euh, je vais continuer à euh, euh, Tortues Ninja pour pouvoir bien débloquer le, le truc, et après on le fait ensemble, bien entendu. Euh, euh, Cœur sur vous, bien entendu Putain, je l'achète ce soir <rire> Alors, ce que j'entends par euh, Interactif et distribuable Interactif, ce serait de pouvoir faire les modifications ensemble Par exemple, Alphrama fait déjà plus ou moins ça Distribuable, ce serait peut-être Un endroit euh, De euh, De distribution, c'est-à-dire un site internet Par exemple, on on on c'est Clem Klemlelu Qui m'avait parlé de euh, Unohost, que j'ai regardé Mais vite tough compliqué aussi, euh, voilà, parce que j'aimerais bien aussi ne pas avoir à distribuer des informations euh, personnelles, on, on, ça serait bien, euh, voilà. S'il y a d'autres manières de faire des chronologies euh, autres que par du HTML, CSS, euh, ça serait bien de, de savoir, mais je ne sais pas, euh, et surtout d'éviter, de, de, alors je sais plus où est le pôle, donc euh, voilà, ah si c'est là. Euh, qu'on fait le pôle, voilà. voilà. Un active pôle, pôle, pôle. Et où qu'on fait l'épaule? Je de Ah ouais bon du coup pour ton là, oui bon on va continuer mais je sais pas où c'est là l'épaule. C'est où c'est où que c'est? safe settings. Oui mais c'est bon. Alors du coup c'est où qu'on fait le, le pôle? Lunch. please make sure the transformation is pretty. De notre chair, protection safe lynch. Attends t'as mis quoi C'est quoi le pool Nick C'est où qu'on modifie les trucs Mais ça c'est à mon avis c'est ce que.. <rire> <T 'es rire> es, c'est là c'est là le le, le le modèle. Oui mais là, dans, le... es, pas dans le... normalement tu dois remplir le truc quelque part. Oui mais là c'est ton truc en dur, tu vois. Build be... your custom, gna gna je pense qu'il y a un autre endroit où tu peux le faire. Ça va un, un truc dans le chat Tu peux pas mettre slash euh, je sais pas quoi Non. C'est là. C'était dans ah, ouais. Clou de Add Profil. Alors... Euh, vendre euh, son... Euh, ses âmes, parce qu'on est a plusieurs. Hein, et bien sûr, euh, l'âme de Nina. Euh, parce que c'est notre réalisatrice. L'âme de Nina. L'âme de la réalisatrice et de la production, bien entendu nous on n'est nous, que victime dans l'affaire la, hein. euh, Vendre l'âme euh, de la réalisatrice et euh, de la production euh, aux, euh, aux enfers ça, ça marche comme ça hein, C'est mmh. oui euh, commande euh, oui euh, oui, on va... il faut faire une commande, vraiment euh, Bah du coup, oui. Est-ce que je peux faire genre, genre comme ça Oui. Vote, oui, euh, oui. Vote, oui, ok. Et euh, non. Euh, bah non. Vous êtes prêts Alors du coup, normalement, dans l'interaction, il y a déjà le pôle. Est déjà, tout est déjà prévu pour, pour ce genre de choses. On va avoir beaucoup de votes. Le pôle n'est pas là, intéressant. Le pôle n'est pas là. Seconde u Le pôle est là. Non. Le pôle n'est pas là. Intéressant. Ouais, bah, C'est pas grave, on va faire comme ça. Il n'y a pas de temps. Non, non, non, mais attends, je... Il ouais. faut d'abord trouver le, le lien, tu vois widget c'est vraiment parce que je pensais l'avoir fait en plus je l'ai modifié et tout j'avais fait des trucs euh, incroyables et j'ai pas tout pris alors le pôle il est là je prends le lien bien sûr je, je copie euh, et je ne le distribue pas aux gens. hop je mets là ajouter attention ça va peut-être faire mal aux yeux navigateur pôle Ça fonctionne un peu partagé perso même pas sûr de faire autre chose que de m'abstenir après dans la cadre du jeu jeudi chronologie je pense que ça peut être chouette à sais pour Ah, chez euh, ah bah, tiens plein il s'est <rire> affiché j'arrive même pas à lire tellement c'est petit mais c'est parce que c'est en fait, mal euh... alors attendez je vais, je vais euh... je mettre point d'exclamation vote oui ou point d'exclamation vote non voilà merci euh, merci notre cher euh, Nibleur merci d'avoir été euh, et d'être toujours là présente je vais, je vais agrandir le truc hein. What ah la là la là la là la là là là là. d'ailleurs c'est pourquoi c'est dans le premier euh, par rapport à la caméra je comprends pas c'est censé être genre là quand même la caméra euh... Bah je sais pas bah, du coup vous voyez pas c'est nul bon, quand c'est fait à l'arrache c'est toujours nul hein, bien entendu il a pas headball il y a pas de headball headball ne, ne choisira pas pour vous peut-être que c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, c'était plus 1080. Enfin. Bon, On va peut peut-être mettre un vote continu sur le Discord en mode dispo jusqu'à la fin de l'été. On touchera non, plus non, on de gens que, que les deux indécis si. du chat. Ok, d'accord. Du coup, vous avez tous choisi euh, de fermer en deux minutes cette, euh, cette question. Euh, merci d'avoir participé, euh, bien sûr. <rire> euh, on se retrouve d'ici peu à vendre son cul ailleurs, du coup. <rire> euh, non, mais c'est pas... bon. Je ne vous oppresse pas plus que ça. Euh, donc.. Qu'est-ce qu'on qu qu qu qu pourrait dire de plus? Pourquoi Paul il est toujours active là okay. Casse-toi. Cancel. Yes. Ai euh, non, je vais le laisser comme ça, ça pourrait, si jamais j'en ai besoin. Euh, quoi d'autre de plus Qu'est-ce qu'on pourrait dire Ouais, donc on a, on a ça. Euh, ouais, donc les dates, c'est bien, parce que faudra le faire aussi. Il faudra qu'on s'organise pour pouvoir faire toutes les dates. Enfin, c'est un peu complexe. Euh, que dire de plus Est-ce que vous voulez toutes les analyses euh, Je sais pas. Hein. <rire> avais... Oui, bah, t'as pas été ban, mais c'est bien. De euh, toute façon, c'est les meilleures personnes, c'est les personnes qui sont ban. Hein. Euh, qui sont pas ban plutôt. <rire> oui, pour les dates, tu me dis... Ah, tiens, quelqu'un s'est fait auto-delete direct. Qu'est-ce qui se passe Grâce à notre... Euh... Voilà, grâce à notre Wisebot d'amour, euh, merci euh, Wisebot Ah, parce que c'était de la pub Et Wisebot a décidé de euh, de dire euh, Nick, et moi je te dis au revoir, jusqu'à la fin Salut ouais, ouais, ouais et Wisebot est très rapide mm. Pour la fin, je pars dans un feu d'artifice, oui c'est beau, c'est beau c'est beau, beau ce qui se passe, d'ailleurs est-ce que ça s'est quand même affiché ou pas Non non, parce que WazeBot ouais, est tout taqué. Euh, n'hésitez pas à signaler, hein, euh, Dendy euh, Man là. Euh, n'hésitez pas, c'est un bot, hein, bien entendu. Euh, c'est un ça bot que... qui écrit. Oui, c'est... Parce qu'il y a plein de bots qui écrivent pas dans le chat. C'est un bot qui écrit. Bien entendu, il faut signaler euh, cette personne en disant, bien entendu, que cette personne ait, euh, comportement... Alors, est comportement... C'est ouais, que... message du chat. Message du chat, oui, exactement. Suivant. Euh, spam, escroquerie ou bot. Suivant. Euh, alors là, qu'est-ce qu -ce que c'est spécifiquement euh, C'était de l'escroquerie. Et du spam, en hein, vrai. Ouais, toujours. Hein. C'est surtout du hameçonnage pour pouvoir acheter des trucs pour oui. devenir euh, célèbre. Euh, et je veux mettre... Je ne... Euh, Peut-être que... Euh, Uh, Bye, plutôt. J'allais dire je ne veux pas être célèbre, mais dire ça à Twitch, uh, ils vont pas me donner d'argent après. Uh, uh, Bye, uh, Flow. Bye, Flowers, tu uh. veux. Uh, bot. Voilà. Uh, je ne parle pas anglais, bien entendu. Uh, ré réglez vos problèmes. Hein. Merci de nous avoir soumis votre rapport. Bloquez cette cet utilisateur, bien sûr. Salut. Ah ouais, alors du coup, la Riving Bell, il veut se faire ban. Euh, à utiliser toutes les têtes euh, des capas euh, déguisées, on vous a vu. Bravo. Slash théo. Euh, slash ban, bien entendu. Euh, je ne sais pas pourquoi tu cherches à Théo, hein, slash ban Raving Bell, hein, euh, directement. Hein. <rire> mais non, pourquoi tu la bannes euh, Et hop J'ai un entendu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs tu peux euh, ne pas euh, être.. Euh, tu peux être. Euh, euh, tu peux envoyer du euh, du euh, du kappa comme ça, mais je pense que c'est parce que j'ai pas dit partout. Et voilà. Repart à zéro avec les points, je crois que c'est ça aussi. Ça marche comme ça ou pas, euh, Rayung Bell Tu me diras, hein Ah oui, on n'a pas de points, donc, parce qu'on n'est pas filié, Lol. <rire> euh, bravo. Du coup, je vais euh, tout de suite modifier ça, bien entendu. Hein, parce que, euh, en fait, c'est les robots qui gèrent le kappa ne sont pas les, ne sont pas, euh, streamer bot. Les streamer bot cherche partout. Mm. Alors que les autres, ils cherchent spécifiquement euh, le truc. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Donc. On n'a pas grand-chose à se dire, hein, en vrai. Hein, bah, euh... Est-ce que, est que tu, tu vas quand même continuer, euh, là, euh, un petit peu les streams le dimanche Oui, Bah alors oui, un petit peu. Euh, logiquement, il y a les RH streams, du coup, qui, euh, qui sera accompagné de Raving Bell et de euh, Petit Cancan. Euh, ouais. Au moins avec Tortue, Tortue Ninja On va essayer de se faire des combos euh, à 3 Ouais euh, Après il y aura sans doute euh, Du coup la fin de Floppy Knight Alors est-ce que je vais pouvoir finir Est-ce que je vais augmenter le temps de stream Etc parce que ça peut être ça aussi Parce que là on est au 7ème chapitre euh, Non On est au 5ème chapitre Et je crois que ça va jusqu'à 7 on euh, Non ça va jusqu'à 8 je crois Non il reste 2 chapitres à Floppy Knight euh, Raving Bell n'était pas là la dernière fois et tout s'est bien passé d'ailleurs. J'ai très bien joué, <rire> euh, je tiens à le préciser. Euh... <rire> euh, Moi <bien>. je dirais, <rire> j'ai regardé un peu et. C'était un... la, la première chose que j'ai, c'est. Ah, mais Raving Bell, il n'était pas là pour t'engueuler quand tu jouais. <rire> oh. Mais t'as réussi. J'ai passé le tranquillement, alors qu'il y avait le brouillard de guerre. Tranquillement, j'ai joué avec le brouillard de guerre, euh, voilà. Bon, chose que je n'ai pas à préciser euh, dimanche, mais je vous le dis euh, puisqu'on est euh, entre nous. Euh, j'ai joué à Fire Emblem et j'ai fait tout premier de, de Fire Emblem sur, euh, euh, sur Advance, là, Game Boy Advance, celui qui est le plus connu. J'ai fait le premier, le premier chapitre en moins de 3 jours, je crois, pour pouvoir m'entraîner. Et là, je suis en train de m'entraîner à Advance soir. Donc, euh, je vous dirai, je vous dirai. Euh, euh, le tour par tour, ça me connaît euh, Mais euh, c'est pas vrai. Donc le on verra, euh, on verra euh, euh, dimanche. Là, ça commence à devenir un peu complexe. Il euh, y a un peu du lore qui commence à arriver. Euh, on s'est un peu fait carotte nos, euh, nos floppy night, Donc on verra comment ça se déroule dans la suite. Ouais. Mais après, euh, par rapport à moi, euh... ouais, je sais pas. On verra de toute façon par rapport à, par rapport à juste déjà chronologie parce qu'il faut qu'on se repose et euh, on verra si on reprend en septembre ou en janvier parce qu'il y a plein d'autres trucs qui se passent euh, et du coup euh, voilà on vous tiendra au courant mais normalement ça devrait bien se passer euh, on verra par la suite comment ça se déroule ça se trouve on fera euh, sans caméra euh, on fera euh, sans sans, sans personne qui, qui, qui, qui parle ouais ça peut être ça peut être géré d'une autre manière, mais peut-être qu'il faut repenser les choses donc on verra voilà et oui on va prendre notre temps bien entendu mais on sera dans le coin hein, de vous inquiétez pas on ne, on ne quitte pas le Twitch game parce que le Twitch game, c'est nous, bien entendu. On, euh, on arrive à 300 bientôt. Voilà. Quand on arrive à 300, après, on peut se dire ça y est, c'est fini. Euh, on, on, a a fait le taf, on a bouclé euh, le game. <rire> Plus personne peut nous toucher, ce genre de truc. -là. Mm. Bref. Euh, pour la blague, c'est là. En tout cas, on, ouais, on n'hésite pas grand chose. Hein, en, euh, Envoyez-nous des, des, des infos, si vous voulez. Euh, de toute façon, qu'on euh, qu continue bien. De toute façon, nous, on va continuer, je pense. Après, c'est la manière dont on va le faire. Donc, on verra après. En courant euh, de toutes les manières euh, est ce que vous avez une envie particulière d'aller quelque part parce que je vois les gens ils sont en stream depuis au moins 6 heures <rire> donc ils vont s'arrêter tout le temps tout de suite euh... alors il y a qui y a qui euh, ouais ouais bon il y a le il de télé tout hein, de, de, de, de l'anti-stream c'est sur euh, la, la colline du crack. Mais on va peut-être pas y aller. Parce que c'est la fin, je pense. Euh, voilà. Hum, Afrogameuse qui est là depuis un moment aussi. Euh, par contre, le titre, c'est On crame une sorcière. Ça fait un peu peur. Il euh, y a qui et Cast qui, qui, stream depuis, qui recommence à streamer. Bah, -ce que, euh, bah, on va aller euh, revoir le Cast. Et ça vous dit... Voilà. Qui stream, du coup. Euh, please try again, minute. Ok. Une minute. Pourquoi, pourquoi une minute ah, Parce qu'il euh, y a eu une disparition Je sais pas. Il euh, y a eu un problème. Écoute, euh, je vais raider à la main, comme on dit. Et ben bah, merci à toi, Raving Bell, surtout, hein, parce que c'était toi euh, qui étais dans le coin aussi. Hop. Je vous envoie. Il y a un problème à raider euh, le Blue Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a euh, Peut-être qu'il veut pas être aidé. Ouais. Et elle veut pas être aidée. Ouais, ouais. Donc bah, va... En tout cas, merci aussi euh, à vous d'être resté avec nous euh, toute cette année. De, malgré, euh, malgré tout, les changements de la vie, euh, le monde, euh, tout ça. Euh, C'est beau. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, à très vite pour de nouvelles aventures. Euh... Voilà. Et puis, on parle sur Discord. On se retrouve sur Discord. Est-ce que tu vas refaire des énigmes C'est possible, ouais. Ouais. Je sais pas, si, ouais. Ouais. Euh, je sais pas je qui vous envoyer. Si vous avez une Bon, on va voir EOSA, comme ça, euh, c'est le... la préparation du dodo de, de Ring Bell. Euh, bon, à plus. À plus. Et bisous. Merci encore. À prochaine.